Allô? Est-ce que là vous nous entendez? Oui, normalement. Bonjour. Pas chaud. Bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, comme tous les jeudis, on est là euh, <rire> pour chronologie des femmes artistes. C'est l'épisode <rire> 11 de la saison 2. Euh, bienvenue. Et euh, eh bien, nous sommes là pour vous présenter des parcours euh, de femmes artistes à travers les siècles qui ont fait. Des pratiques aussi diverses que de la peinture, de la sculpture, de la photographie, de la gravure, euh, de l'estampe, euh, de, euh, de, de l'installation. Enfin, plein de trucs, quoi, voilà. <rire> plein de choses. Euh, mmh. Comme je... Vas-y. T'arrêtes jamais. Da, je que... sais mmh. pas. <rire> euh, je comme je, je vous disais, on traverse les siècles, donc on est... Euh... On est resté beaucoup sur les derniers épisodes euh, plutôt dans le XXe siècle. Mm, oui, c'est ça. Euh, fin du. Fin du. Fin du XXe. Euh, et donc euh, on, voilà, on, on, fait, on a fait ça, mais euh, les premières artistes qu'on a découvertes sont avant euh, Jésus-Christ. Et puis bien sûr, il y en a euh, à peu près dans tous les siècles, alors pas tout, tous les siècles, mais en, grossièrement entre 1200 et 1982, euh, vous Je avez mis à jour. pléthore de... pléthore d'artistes. Euh, donc voilà, euh, dans nos biais, qui sont euh, ce qui nous a permis de construire ce stream, mais ce qui aussi euh, nous, nous biaise, c'est pour ça que ça s'appelle un biais, euh, c'est qu'on se sert de Wikipédia comme source d'informations euh, pour découvrir les parcours. Donc en fait c'est juste que c'est un outil euh, assez accessible si vous faites des recherches rapidement sur internet. C'est une des premières sources qui va tomber. Donc nous on, on commence par là. Euh, et on va lire euh, les fiches bibliographiques, les notices bibliographiques. On va essayer de se plonger un petit peu dans... Euh, voilà comment l'artiste a commencé, comment elle a travaillé, et on va chercher euh, notre deuxième biais, euh, qui est le choix qu'on a fait de placer la date de première monstration sur notre frise chronologique. Euh, donc date de première monstration, c'est la première fois qu'un public a découvert le travail de l'artiste. Euh, cest à en dehors d'un cercle très privé. Donc, très privé, puisque ça peut être quand même un cercle privé mais élargi. Euh, voilà, il y a des moments où, du coup, pour certaines pratiques, on n'entend que première monstration. Je ne sais pas, par exemple, une peinture d'église va être une première monstration. Parce qu'on considère qu'il y a beaucoup de personnes qui fréquentent l'église, pour donner un exemple. Euh, ensuite, autre biais, euh, on est parti de, de nos connaissances... Euh, Spontanées et, euh, et références qu'on a appris, euh, apprises à l'école, à l'université, etc. Donc qui ont de fait un biais euh, eurocentré euh, qu'on a essayé de déconstruire au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Voilà, toujours n'hésitez pas à nous proposer euh, des artistes extra-occidentaux. Puisque ça permet d'ouvrir d'autres portes et d'élargir de, de fait la frise à des, à des parcours et à des continents qu'on n'aurait pas vu jusque-là. Hum, autre biais, est-ce que j'ai oublié des choses Non, je crois pas. <rire> je crois pas, en tout cas si jamais vous avez l'impression qu'on a oublié des trucs, il y a le, toujours le live de euh, Cybertopia avec Anartube qui, euh, qui est sur Youtube. Again and again and again. Euh, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus Oui, nous avons plusieurs outils pour, à votre service. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, hop, hop. Hop. Hop. Hop. Voilà. Un Framapad, qui va peut-être devenir un Etherpad apparemment. Alors les liens, c'est mm. plus... Euh, je sais plus, c'est pas vraiment le... Comment ça, Etherpad Ça va devenir Ether, la marque, Frama Non, il y a un truc qui s'appelle Etherpad, qui est pas mal ah, aussi. Il n'y a, a pas de temps, il faut que j'essaye. <rire> Petit cocon, elle se rappelle plus de tout. Mm. Ah. Bah, non, parce que... Ah oui. Donc, bah... parce que, si tu cherches, euh, c'est Link. <rire> Mais Link, je crois que je l'ai enlevé. Attends, je ne sais plus. Voilà donc... Ah si, c'est parce que c'est une... un anglais. Mais Link il, Link, il me déconne à chaque fois. C'est mmh. la blague de Zelda. J'aurais dû l'appeler Zelda. Peut-être que tu ça serais rappelé un peu, un peu mieux. Euh, bref, il y a un, y a un, un framapad avec euh, la liste entière de toutes les saisons et de tous les épisodes, avec les artistes qu'on a vus, avec euh, les liens. D'ailleurs, ce lien, il y a un espace, donc j'espère que c'est le dernier épisode, par exemple. Donc il y a la chaîne YouTube. Mmh. Euh... Chaîne YouTube de la chaîne Twitch la chaîne YouTube de la chaîne Twitch, exactement, c'est comme ça que je le dis. Euh, et bien sûr, il y a le Twitter de la chaîne de Twitch euh, qui, qui permet aussi euh, d'aller voir, du coup, euh, le, le reste. Euh, c'est-à-dire euh, c'est-à-dire euh, les, les informations du dernier moment sur Twitter et, euh, et sur YouTube, c'est les archives, donc, du coup, tout ce que nous on fait. Ah, Link, ça marche pas non plus. Ah, bah c'est peut-être parce que ça a ça bug, trop bugué. Mais par contre, si tu fais euh, Twitter, ça marche, hein. Normalement. À part si ça, le, a le logiciel rien a, qui a, marche. a tout bugué aussi. Que se passe-t-il Non, mais là, euh, faut arrêter de déconner, c'est le time. Voilà. Ah. Non, mais à chaque fois, ça rame, là. Je sais pas pourquoi il veut ramer, là. Bref. On a un Discord aussi, si vous, ça vous intéresse. Ah, mais on est vraiment de deux, deux, deux frames. Non, c'est bon, ça marche. De marcher, non, on est décalé. Il y a un petit décalage, oui, un ouais. petit, euh, un petit perte de, de trucs, mais non, en fait, là, ça, ça a l'air d'aller. On est à 15 frames, quoi. Ah oui, oula, <rire> ah oui, c'est le temps. On est dans le rouge, alors faut écoper. Ça alors, marche, ça oui. y est, on revient est... à 30. Ça y est, ça y est, ok. Euh, bon, désolé, il y a eu un petit euh, lag, je ne sais quoi. Euh, donc du coup, il y a le Discord aussi, si ça vous intéresse. Il y a le son aussi qui commence à mourir. Euh, il y a tout qui bug. Qu'est-ce qui se passe <rire> Alors, j'ai tout optimisé. Chipstream, ça a bien marché. Pourquoi là, ça bug Parce que euh, voilà. le stream, il est fatigué, peut-être. C'est à, à cause de ça. Je suis sûr, c'est à cause de, de YouTube. Là. YouTube, il fait toujours la même chose. Casse il le stream. J'ai tout bugué. Voilà, bon, vas-y, euh, voilà, comme ça on arrête, on arrête de regarder, c'est mieux. Voilà. Euh, du coup, on va faire l'épisode 11. Dans l'épisode 11, cette fois-ci, on va aller chercher du côté des trouvailles de l'année dernière, encore une fois. Mmh. Euh, N'hésitez pas, si ça décide de fonctionner à un moment. C'est dur, hein. Oh, attends, attends, attends, je vais fermer des trucs parce que j'ai l'impression qu'il décide de me casser la tête. C'est bizarre, hein. J'aurais pas dû faire ça. <rire> Parce que comment je vais faire pour. Euh... Bref. Donc. Là, on est retombé à 24 images par seconde. 20... 20 images par seconde. Je ne sais pas ce qui, est, ce qui est en fond, mais il me prend la tête. On regarde. On essaye de, de vous optimiser le. Mais en fait, non. Donc, chose. On est retombé à. à... Je sais pas, je vais voir, euh, alors deux minutes, hein, je, vais, je vais aller jarter euh, Office parce que je sens que c'est <rire> Pour Office, le truc s'ouvre tout seul. Euh... Oui, oui, oui, ils, ils s'ouvrent tout seul. Ils, ils ont des, des auto-lancements euh, auto que j'arrive pas à bloquer à chaque fois, hein, ça me fait chier. Bon, en tout cas, j'espère que euh, tout le monde va bien. Euh, j'espère que, petit cancanou tu vas bien depuis mardi, ouais. euh, que ces deux derniers jours se sont bien passés. Euh, et que euh, ben je sais pas que c'est bientôt les vacances peut-être euh, voilà en tout cas hâte des vacances hâte de dormir bon Y'a a rien alors bah du coup non non y a pas grand chose à part OBS quoi hmm. j'ai bien optimisé hein c'est ça qui dit euh, bref euh, donc on va commencer parce que c'est ça qu'on doit faire allez alors donc, ça, c'est euh, tout ce qu'on a vu. Ce qu'on n'a pas encore vu. Ouais. Voilà, donc là, on arrive à. Euh, alors, du coup, on n'avait pas fait euh, Zinaïda, Evgenie et Exactement. Euh, mais j'avais dit que peut-être qu'on l'avait fait. Mmh. Il me semble. Ben, tu peux. Du coup, s'il faut que chercher sur le Framapad, c'est ça ah oui c'est vrai que nouveau contrat égale euh, nouvelle euh... nouvelle non vacances nouvelle non vacances ah, ah. alors du coup oui c'est parti euh, d'ailleurs euh, si vous avez un petit décalage vous pouvez faire F5 hein, si vous voulez faire euh, si vous voulez être en live en direct je vais, euh, je vais me créer euh, moi mes mes optimisations parce que ça va être mis à jour en, en même temps euh, sur Frama et euh, sur Discord euh, pas sur Discord du coup sur euh, Twitter mm -hmm. Donc là, j'ouvre plusieurs fenêtres, donc bien entendu, vous avez perdu des frames aussi, j'imagine. Je, je trouve ça incroyable. Histoire d'il a pas marché pendant 15 ans, et là, euh, chronologie, il a décidé de, de, de, de me casser la tête. Euh, Nick Donnez de l'argent, d'ailleurs... Euh, Donnez de l'argent pour qu'on puisse mettre à jour des, des, des choses. Acheter des barrettes de RAM, ce genre de trucs. Euh, alors, est-ce que tu vérifies d'abord si ouais, on l'a déjà fait Oui, mais je crois que euh, je vais prendre son, son nom de famille, hein, parce que je pense que... Euh... Mm. Alors, ta ta, ta, ta, ta ta je reviens dans le euh, Frama. Et non, on l'a mm -hmm. pas en fait. Ok, euh, est-ce que ça va être... Bon, de toute façon, euh, on voit. En tout cas, déjà, c'est en français. Alors, donc, premier artiste de ce soir, c'est une peintre russe euh, qui s'appelle donc Zinaïda Evgenievna Serebriakova, euh, et qui est née à Lanceret le 12 décembre 1884, à Neskuchonou, ouais bon, et morte le 19 septembre 1967, à Paris. Donc, comme on a dit, c'est une peintre russe naturalisée française en 1947. Son nom de jeune fille d'origine française, Lanceret, se transcrit parfois directement en russe par Lancer. Elle signait habituellement ses toiles Z-Cerebriakova Cereb en caractère latin ou cyrillique. Elle se faisait aussi appeler à l'ancienne manière française de transcription des noms russes, usité jusque dans les années 1960, Cerebriakov avec deux F. Ses intimes l'appelaient affectueusement Zika ou Zina. Elle fut la première femme russe à être reconnue comme peintre importante. Elle est enterrée au cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, à côté de Paris. Alors, donc, euh, elle est née, comme on a dit, à Nes... Alors, Neskouchnoï, euh, littéralement sans souci, près de Kharkov, aujourd'hui en Ukraine. Les lancerets d'origine, euh, d'anciennes fa familles d'origine française, était allé au Benoît, célèbre dynastie d'artistes russes émigrés en France au XVIIIe siècle. Euh, son grand-père paternel était architecte, Nicolas Benoît. Son oncle, le peintre Alexandre Benoît, fondateur du Mire Iskou... Iskoustva. Sa mère, née Benoît, euh, dessinait avec adresse et son père, Eugène, était sculpteur. Ses frères étaient aussi doués, Eugène Lanceret fut un sculpteur, peintre et graphiste de talent, et Nikolai Lanceret, un architecte connu, reconnu. Après être sortie du lycée féminin en 1900, elle entra à l'école d'art fondée par la princesse Maria Tenis, Tenisheva, dont la propriété à Talashkino était un rendez-vous d'artistes et fut l'élève de Répine. Est-ce qu'on peut juste regarder si Maria Tenisheva, à part d'être une princesse, est-ce qu'elle était peintre Mécène russe collectionneuse d'œuvres d'art. Ok, collectionneuse. Et elle-même. Ah. ah Et elle-même quoi Et elle-même <rire> collectionneuse de sa propre collection. Et elle-même artiste. Elle travaille les mailles. Bah voilà. Et elle ouvrit une école d'art. Oui bah c'est là. La... Et est est ouais. C'est là où elle est euh... Donc. Puis élève de Répine, elle voyagea en 1902-1903 en Italie et s'établit à Paris en 1905 ou 1906 où elle étudia à l'Académie de la Grande Chaumière. Elle venait alors d'épouser son cousin germain Boris Anatolyevsivitch Serebriakov, futur ingénieur des chemins de fer de l'Empire russe. Leur fils Alexandre Serebriakov et leur fille Catherine Sere Serebriakova furent Également des peintres de renom. Donc on peut ouvrir euh, Catherine Serebriakova aussi, qui est sa fille. Alors, première année de création. Après la Révolution. Donc Zinaïda Serebriakova euh, se, tr se trouvait dans la propriété familiale de lorsque euh, lorsqu'éclata la Révolution d'Octobre et sa vie se trouva totalement, brutalement transformée. Son mari Boris. Boris. Son mari Boris mourut en 1919 du typhus, contracté dans les prisons bolcheviques. Ruinée après la confiscation des biens familiaux et sans un sou, avec quatre enfants et sa mère malade à charge, elle abandonna l'huile, donc la peinture à l'huile, pour dessiner au fusain et au crayon. Elle refusa de dessiner dans le style futuriste, en vogue, ou de faire les portraits de commissaires euh, politiques puissants. Elle trouva donc un emploi au musée ar euh, archéologique de Krakow, où elle était chargée de reproduire les collections du musée. Elle décida finalement de déménager à Petrograd en décembre 1920 chez son grand-père. Son grand appartement avait été divisé en chambres communautaires, les, les communalka, mais heureusement avait été attribué à des artistes et acteurs de théâtre. Zinaïda, en partageant cet appartement communautaire, put dessiner leur portrait et reprendre des forces morales. Cependant, la situation empirant et la ville souffrant de la faim du fait de la guerre civile entre les communistes et les armées blanches, elle se résolut à émigrer à Paris en 1924. Est-ce que tu peux euh, juste avancer pour que je lise Paris et Bruxelles Arrivée à l'automne 1924 à Paris, où elle, euh, où elle reçoit la commande de décorer des gr de grands panneaux, Zinaïda Serebriakova ne peut plus retourner en Russie, où sont restés ses enfants et sa mère. Ces deux cadets la rejoindront plus tard. Elle profite de voyages en Afrique, sous passeport Nansen, grâce à l'invitation du baron Jean de Brou Brouwer, son mécène belge, en 1928 et en 1930, et se rend au Maroc. Elle est fascinée par les paysages de l'Atlas et dessine des femmes arabes et des paysages aux couleurs vives. Elle séjourne avec son mari à Camaret en 1925 et 1926 et revient en Bretagne en 1934, cette fois-ci à Pont-l'Abbé, puis à Lesconil et à partir de 1937 à Concarneau. Euh, à cette époque, elle peint un cycle de tableaux voués à la Bretagne et aux marins, représentant aussi de nombreux portraits de Bigouden. Elle reçoit la nationalité française en 1947. Après la mort de Staline, elle arrive à reprendre contact par courrier avec ses proches restés en Russie et plus encore à l'époque de Khrouchev. Ouais. Une grande exposition rétrospective de ses œuvres se tient en URSS en 1960, après 36 ans d'absence, organisée par sa fille Tatiana, décoratrice au Théâtre d'art de Moscou. À partir de 1966, ces tableaux sont de plus en plus exposés en Union soviétique, surtout à Moscou, Leningrad et Kiev. Euh, donc ces œuvres. La liste ci après est très incomplète. Donc on a une liste... Euh, bon, qui est quand même euh, assez longue. Hein il y a quand même une liste, donc, déjà. Il y a quand même une liste, il y a quand même pas mal de notes. Le premier, c'est 1909. Ouais. Mais okay. on n'a pas eu de d'exposition de, oh, mmh. Euh. Ouais, peut-être qu'on peut regarder. Aware. Ouais, regardons sur Aware si ça s'il y a quelque chose. Qu'est-ce qui se passe <rire> Aware Aware que vous pouvez trouver c'est dans le chat. Voilà. Et qui m'aide. À, de, à, à ouvrir des pages bien entendu ah, non c'est pas oh non Tain <rire> ah il m'énerve il ouvre des pages et après il fait genre on dirait que c'est la famille qui a écrit cette page mais casse toi en fait tu t'ouvres ou tu fermes quel est l'ordinateur qui est oh donnez moi des barrettes de RAM s'il vous plaît j'en peux plus je, je craque Il faut être un peu patient. C'est ah, long Ouais, c'est un peu... Euh, ouais. Il est long à Non, Mais là, je sais pas ce qu'il qu a, page, mais ouais. bourre Ça devient de pire en pire, cette histoire. Pain Non mais c'est parce qu'il a compris que j'allais changer sa vie, tu vois. Que, euh, il a, que la, la mémoire est nécessaire. Euh. Non mais je pense que l'optimisation elle est bien, sauf que le problème c'est que ça demande de... de de tout optimiser partout. Donc mmh. euh, et là je sais que Brave il est optimisé aussi, donc en fait euh, voilà il me saoule. Il y a rien. Bon euh, en tête du côté russe. Hein bien, écoute je te laisserai lire dans ce cas-là avec Google Trad. Oui. Excusez-moi, si tu veux, je lis. Hein. Non. <rire> Après avoir traduit, je, je, je peux lire. Il hein, n'y a pas de problème. C'est où, là, le langue euh, euh, Non, c'est haut, non Oui, mais le problème, c'est que j'ai changé le truc. Outil. Outil Wiki, c'est ça Je mmh, mmh. ne sais pas. Outil de la page. Tu... Mmh. Ah. Ah voilà, Autre projet. Dans d'autres langues, euh, bah, en russe. 23 de plus. Il n'y a même pas. Mais si, il y a, il y a 23 euh, Y'a... Amérique, Europe, voilà. C'est euh, ça, ça euh, alors c'est lequel bah, Il y en a plusieurs hein, depuis en haut. SR, Yuki. C'est ça, le russe, doit être le premier. Ça, c'est BE, MK, R.U. de toute façon, voilà, c'est sûr. Ok. Tu sais comment je sais Non. Parce que quand on passe sur un lien. Il euh, y a un, une sorte de petite barre d'information en bas, à oh, gauche. Oui. Et il y a le point RU au début de chaque ah. euh, de Wikipédia. Et hum. donc, je reconnais le russe. Très bien. Eh bien, euh, mais ça, ça... Je vais aller chercher sur Google. Je ne sais plus comment on, traduit, comment on faisait la traduction la dernière fois. C'était automatique, il nous proposait. Oui, exactement. Pourquoi là, il ne veut pas mais Là, il ne fait rien. Parce qu'il ne fait rien. Il n'est pas sympa. Ah, ça va être laborieux. Mmh -hmm. uh -huh. bon. Est-ce qu'il y, en... y, y a des trucs, y a... choses en plus Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. Hein. Non mais il y a déjà un peu plus de trucs. Ça. Ok, je vais aller chercher. C'est quoi là Ah j'ai cliqué en haut, ok. Oh, oulala Bon Google, tu veux pas nous traduire On va aller chercher dans Google et coller la, la, la, le truc dans Google. Et va nous donner accès... à <rire> un truc qui dire, voulez-vous traduire cette page Voilà, exactement. <rire> Vas-y, soit euh, sois pas trop de temps, s'il te plaît Allez Oh Oh, je vais faire dodo Non <rire> Non, je crois que l'optimisation est pas. Est, est, est pas est, je crois qu'il y a est, un truc qui marche pas là ce soir. Euh, et, étrangement, sur le, le, sur le chip stream ça fonctionne. Tu vois, genre je fais de l'optimisation, je le teste avec le chip stream, ça fonctionne. Avec un jeu qui a jamais lancé l'intro, le, le, mais qui l'a lancé comme s'il y avait rien qui se passait. Et là, tout d'un coup. Euh, pff, je suis connecté dans le monde entier, recharger on la page de pour de que. Parlez... <rire> D'accord, pardon. <rire> ok. Euh, elle passe son enfance. sur Ouais, ça on l'a bon. déjà lu. Attendez, j'ai sais. Ça, ça c'est... Euh, on l'a déjà tac, tac. lu. Ça, ça va le Qui était le cousin de... Non, non, non. Architecte, non, ça c'est les noms de, de, de, des... Des euh, enfants. Des enfants. Jeunesse. Et diplômé du gymnase féminin non, en 1905. Ça, hein. ouais. ça, on l'a lu. Ça, on l'a lu. Ok. Euh... Ah, c'est première Alors, paysanne. Ça, on n'a pas vu par contre. Voilà. Ses premières œuvres Paysannes, en 1906, euh, donc euh, exposées au musée russe, et Jardin Fleury, 1908, collection privée, racontent la recherche et la sensation aiguë de la beauté et de la terre russe. Euh, L'autoportrait de Serebir Gryakova a apporté une grande popularité. Derrière les toilettes, 1909, Gary euh, National Tretiakov, présenté pour la première fois lors de la grande exposition World of Art, en 1910. Tu te travailles pas là mm. L'autoportrait a été suivi par la baigneuse, euh, je ne vais pas dire tous les noms, hein, le portrait de d'Eck euh, Lancer et le portrait de la mère de l'artiste Ekaterina euh, Lanseré. Lanser, j'imagine. Œuvre mature et solide en composition. En 1911, Serebriakova a rejoint la société World of Art mais diffère du reste du groupe par son amour pour les sujets simples, l'harmonie et la plasticité et les généralisations dans ses toiles. Alors, il peut y avoir des fautes de traduction, vu que oui, c'est Google que Trad, hein, rappelez-vous, parce que généralisation dans cette toile, j'ai un peu du mal à voir ce que c'est. Plasticité, je vois bien. En 1914-1917, 19, 19, l'œuvre de Zinaida Seureakova connaît une période florissante durant ces années. Elle peint une série de tableaux sur les thèmes de la vie populaire, du travail paysan et de la campagne russe, qui lui tient tant à cœur, donc paysan et moisson. Donc ça, on l'a déjà lu, je crois. Mmh. Ah oui, il est en... je regardais, mais en fait, 12 bis, il est en mode timer. <rire> ok, merci, 12 bis. Euh, la plus importante de ses œuvres est le blanchiment de la toile. Donc, euh, j'imagine que c'est le nom de la toile, mais oui. c'est tra traduit, donc ça fait pas super. Les figures de paysannes capturées sur le fond du ciel acquièrent une monumentalité soulignée par la ligne d'horizon basse. Les peintures les plus célèbres de Zinaïda Sebreakova ont été réalisées dans son atelier du domaine familial Neshko. Nechkunoy, Konstantin Somov, Sergei Rakaminov, alors celui-là, j'ai l'impression qu'on connaît le nom, Sergei Prokofiev, Prokofiev on connaît aussi, c'est un musicien, qui a fait Pierre et le loup, donc c'est compositeur plutôt, Anna Akhmatova, il rendait souvent le visite là-bas, l'âme de l'entreprise, bizarre, était Alexandre Benoît, l'oncle préféré de l'artiste. Ok. Mmh. Alors ça doit pas être oncle non plus, ça doit être son pote ou son mentor. Non, ça peut être son oncle. Hein. Ah, ça peut être son oncle aussi, mmh. oui, c'est vrai, vrai, mais bon. En 1914, Alexandre Benoît reçoit une commande pour peindre la salle du restaurant de la gare de Kazan à Moscou. Eugène, non, non, non. bon, là il y a des drop names. Ont été impliqués dans les travaux. Les peintures murales. Euh... Alors, en fait, là, ce qu'il faudrait bien, c'est, est-ce que c'est, est... ce n'est pas une femme, on hein est d'accord? Mitzvilla, Mitzlav. C'est un nom d'homme, je crois. Les peintures murales du restaurant ont, été développées le leitmotiv, ont développé le leitmotiv de toute la gare, une allégorie sur le thème la Russie relie l'Europe et l'Asie. Kova a réalisé le croquis d'une série de panneaux peuple de l'Est, Inde, Japon, Turquie, Siam, étaient présentés sous forme de d'odalisques nus. Parallèlement, elle travaille sur une peinture encore inachevée sur le thème de la mythologie slave. Mm -hmm. Ça sent un peu quand même... Euh... Ça, par contre, on a lu, il me semble. La Révolution Oui, euh, il t'a parlé un peu ouais. de la Révolution. Refus, so elle Steve a refusé Turiste, de passer au style futuriste. On a vu Paris, tu l'as lu aussi. Vu. Khrushchev. Ah. Khrouchev dégel. <rire> Lors vrai. du dégel de Khrouchev, les autorités soviétiques autorisent les contacts avec Sérébraya-Kova. En 1960, après 36 ans de séparation, sa fille Tatiana euh, lui a rendu visite qui est devenue artiste au théâtre euh, d'art de Moscou et en 1966, de grandes expositions des œuvres de à Kova ont été présentées à Moscou, Leningrad oh, et Kiev. Oui, oui. Ok. Oui. Bah, 1910, alors. Les timbres postes, en et donc là, voilà, on voit pas 2016. les images, mais on va regarder, on va regarder les images. 1910, c'est J'ai l'impression que Wikipedia, il accepte pas qu'on soit connecté dans d'autres euh, langues. Il n'accepte rien, l'ordinateur n'accepte rien. J'ai déjà ouvert, en, en fait, les images, mais je veux juste voir s'il y a plus d'images de ce côté-là. On va faire maintenant, comme ça, c'est fait. Mm. Allo Ça, je suis pas sûr que c'est elle qui a fait le tableau. il si, si, y a son nom, C'est Ah Ouais, ouais. Il s'appelle son mari. Au petit déjeuner. Bah oui, c'est son mari, mais il regarde photo de un hein, avec ses membres de sa famille. Alors, ils disent photo, mais bon... Bah, c'est pas vraiment une photo, ça. Mais d'accord. Ah. Ah. Bon, bah voilà. Va, je vais quitter euh, la version... Euh, la version traduite, hein, vous m'excusez. Hop, la version française. Ah, zboobs direct. Donc on va regarder euh, la table. Hein. <rire> Véranda Spring, ça s'appelle. Ça c'est aquarelle, ça, non Non, je pense pas. C'est peinture en aussi fait. Bah ouais. Alors ça c'est des, euh, des pommes, euh, des branches de, de pommiers. Voilà. Et, voilà. Et du coup on peut pas regarder les zboobs euh, Parce qu'on est sur une plateforme riquaine. Euh, revenons du côté euh, russe. Je vais ça. Donc 1913, donc ça c'est son euh, mari. Bon, on n'est pas sûr hein. Ou son père, ou son frère. Euh, parce qu'on connaît pas le, le Cyrillique hein, toujours pas. Des enfants qui mangent de la soupe. Là c'est pas mal hein, c'est un peu... Euh, un peu très... Euh, comment on dit Réaliste. Ouais. Bon lui il est pas très réaliste de visage hein. Ça va, il ouais. y a des gens qui <rire> ressemblent à ça. Ouais, ouais c'est vrai. C'est les enfants peints les moins, qui font les moins peur de ce qu'on a vu depuis le début. Hein. J'avoue. Pierrot. J'imagine que c'est le tableau. Hein. Ça mmh. Pierrot la lune. Et des timbres du coup qu'on a vu euh, rapidement tout à l'heure. Je crois que c'est la première fois qu'on tombe sur des timbres. Euh... Mais c'est un, un gros, euh, un gros euh, support pour, euh, pour les artistes. Mm. Oui mais euh, je, je reconnais. <rire> c'est ça qui est important. Petit corcanud, tu, tu doutes. Euh, tu doutes d'informations de, de, qui ont été distribuées dans le. dans la saison 1, je remarque. Mm. Ok, 1910, du coup, on, on, on enchaîne hein, parce que euh, je. On s'est je... fait, fait picouze aujourd'hui, donc euh, voilà. <rire> il Vaut mieux qu'on soit toujours encore un peu actif euh, pendant quelques, quelques secondes, histoire que. Euh, histoire quelques que... secondes, j'ai En fait, le live va durer exactement 5 minutes, on est voilà, désolé. On a fait un top chrono, <rire> euh, c'est parti. C'était 1910, pourquoi oui. je suis sur 1914 Tu, tu, tu vois, t'es déjà pas avec moi là. Alors, il y a du pipo, hein, franchement, au moment de la seconde guerre mondiale, je pense qu'on va devoir euh, faire un truc. Hein. Oui, aujourd'hui c'est chronologie speedrun. On va vous montrer comment speedrunner hein, bah, une chronologie. Les, les effets secondaires, pour l'instant, euh, à part... Euh, moi je sais pas, parce que je suis trop fatiguée dans la vie, donc... Euh, Est-ce que la fatigue fait partie d'un effet secondaire Je ne sais pas. Non. Euh, j'ai aussi, depuis deux jours, un, une otite, donc j'ai mal, donc je ne sais pas. Peut-être ça fait plus mal, peut-être ça fait moins mal, je ne sais pas, je peux pas... Je peux pas dire, petit Cancan. De, no, normalement, c est, c est, <rire> si tu te fais picouze aujourd'hui, normalement c'est demain. Là, ah ouais. le, le, où tu prends cher. Bah, après, moi, je sens mon bras, quoi, comme les autres fois. Oui, mais ça, c'est normal. On tape si sur le un bras avec un, peu... un, avec un truc qui pique. Ouais. Ça me paraît logique. C'est ça. Voilà. <rire> Peut-être qu'on va <rire> mettre Zeina Zeyneda, c'est euh, oui, vrai quoi, parce que. Ça ne rentre pas non plus. <rire> Horrible, le titre pas traité. Bah, en fait, le truc, c'est que, bah, je te laisse. Euh, Comment bon. ça pas Bah, c'est pas que c'est pas traité, c'est que c'est que en fait euh, en fait c'est ça c'était spontané quoi c'est-à-dire j'avais rien un jour et ensuite j'avais une otite le lendemain tu vois genre il y, y a pas eu de il y a pas eu de truc sympa entre les deux en mode euh, en mode ah il euh, y a un petit problème euh, je vais aller voir le médecin c'était un peu voilà donc du coup faut que tu m'appelles euh... faut que tu m'appelles voilà euh, qu'est-ce que tu dis je sens mon bras bonne nouvelle en fait oui en vrai, oui, c'est bien de sentir son bras. Euh, je sens les deux, en vrai, mais euh, c'est juste que quand je bouge, ah, ah, les chairs me font mal. <rire> Moi, je m'étais cogné la, la, la, le bras euh, dans la journée. Ah, si, pas traité. Oui, pardon. Je ne sais plus. Hein. Ah bah non, mais là, clairement, il euh, n'y a eu pas eu de... Hier, je suis sortie du travail, j'ai dit, si je ne vais pas voir le médecin, je vais mourir, en fait. J'avais envie de pleurer quand je suis sortie. Je commençais à avoir mal là, comme ça, à la gorge et tout, je me suis dit, je vais décéder, ça va partir partout... Bon, en fait, voilà, euh, <rire> tout va bien. <rire> je suis juste sous antibiotiques, mais du coup, c'est chiant. C'est chiant parce que, euh, genre, tu te dis, ok, alors là, on est, mer on est mercredi, donc en gros, euh, je vais douiller jeudi, et puis après, euh, je vais faire que dormir ce week-end, quoi. Beau programme, enfin, beau programme... Euh, pour ensuite revenir à lundi où il faut encore travailler <rire> jusqu'à la fin. C'est un, un peu la violence. On sent la fin d'année, on sent le mois de décembre, on sent l'hiver. Euh, vivement, euh, on sait plus. Moi, je ne sais plus. Vivement, vivement ah non, quelque mais moi, chose. Je, moi, je n'ai pas attendu début d'année. Hein. Franchement, euh, moi non plus, les mais... élections, ça ne me tente pas. Hein. <rire> ça ne me tente pas du tout. Non, <rire> mais, mais début d'année, ce ne sera pas non, les élections voilà. tout de suite. Il faudra bah, attendre déjà, encore. Bah, en fait, si, parce que tout le monde sera officialisé. Oh, donc, euh, si. C'est ça le truc, en fait. C'est que ça, tout le monde va être officialisé à partir de janvier. Donc, à partir de janvier, c'est... Là, on a pris que la pré-élection. La pré ouais. Et c'est déjà un coup où tu... C'est très violent, quoi. C'est très violent. Moi, je, moi, je pense que c'est déjà un coup. Tu vois, c'est pour ça que... Tu vois, pendant le début, je me suis dit, ok, on va souffler. Euh, tu es fashionable late. Bah, ah oui, mais c'est bien. Ah. C'est fashionably late, c'est magnifique. Euh, bienvenue, Raving euh, Bell. Euh, tu étais attendu, euh, mm -hmm. bien entendu. Regarde, hop, hop, hop. Et, euh, et du coup, euh, hop, et j'ai. J'aurais d'autres trucs. Mais du coup, on est d'accord, est-ce que c'est -ce est, genre en ce moment tout le monde est au bout de sa vie il y a oui, un petit pense... truc euh, global de genre. Euh, non, mais je pense que. C'est pas juste dépression hivernale où il y a quelques personnes qui disent Ah, je suis vraiment au bout de ma je vie. Je pense qu'on prend tout. vraiment cher en, en ce moment avec. Tu sais, c'est le retour du Covid. Euh, enfin, le retour du Covid. Le, la la non-fin du Covid. <rire> la euh, poursuite du Covid. La poursuite du Covid, voilà. Le, le fait que tu entends des, des, des cons euh, à longueur de journée partout, euh, c'est C'est déjà compliqué. Hein. Tout le monde est au bout de sa life, ok. bah pff. Après, je sais pas si ça me rassure, mais en même temps, du coup, je me dis je suis pas vraiment toute seule. quoi Je rajoute euh, les, ce qu'on qu fait, hein. tu peux continuer à discuter. Ouais. Euh, moi, je suis en train de ranger les futurs. Parce que je me souviens pas que l'année dernière, c'était dur comme ça. enfin bah, Disons qu'on était un peu euh, dans le confinement l'année dernière, je crois, euh, en ah bon décembre. Hum... Je sais plus. Non, c'était pas le faux, le faux truc, où on a eu des restrictions, mais on pouvait pas sortir, mais... Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, ouais. bref, oui. Mais, en fait, limite, moi, il y a des trucs, je me dis, je pense que j'ai développé des, des, des, des problèmes de vie, en fait. Je me dis, des fois, je me dis, oh, c'était bien euh, le confinement, quand même. Mais c'est... non mais Genre... Attends. Qu'on soit bien, bien d'accord. Est-ce que, est que la vraie vie, ce serait pas de ne pas travailler Est-ce que la vraie vie, ce serait pas de s'occuper de soi et Des autres, mais de ne pas travailler, <rires> c'est la lubie de 13 bis en ce moment. C'est tous les jours. C'est est-ce que ce serait pas bien de pas travailler? Non, en fait, je connais déjà la réponse. Hein. Je, je à vous Alors, euh, politiquement et globalement, enfin, sur tous les domaines, genre un truc global, émotionnellement, euh, physiologiquement, le truc à bouger là, qu'est-ce qui se passe? L'ordinateur a décidé de die. Je sais pas ce qu'il a, mais en, euh, si j'accepte tout les, tous les RAM des DR4. Hein. Plus de 16, ce serait bien. <rire> je devais. Oui, bah oui, tu, tu avais dit, euh, petit cancanou, que. Te, que euh que ton souhait, euh, étant petit, c'était d'être retraité. Oui, mais c'est euh, bon. pour ça que moi je, je t'accompagne. Hein. Moi, pour moi, dans, ma, dans mon souhait, <rire> c'était <rire> même pas d'être sur le marché du travail. <rire> je, veux, je veux être je veux être cette petite mamie qui va faire le marché, et ensuite qui va boire un café, et ensuite qui rentre. C'est ça, exactement. <rire> ah là là. Bon, c'est moi qui fais hein, celle-ci. La ça semaine va? de 4 jours, mais... En fait moi je suis déjà en semaine de 4 jours et je suis quand même au bout de ma vie, en fait c'est ça le je problème. Je suis déjà au bout de ma vie aussi. Donc euh, En fait donc, le problème euh... c'est que les, euh, Il faut aussi comprendre que les, par exemple la semaine de 4 jours, spécifiquement les métiers qui ont des semaines de 4 jours euh, ou si tu demandes euh, ces semaines de 4 jours là, c'est aussi des, des, des demandes d'attention euh, qui sont nécessaires au moment de, euh, de ces 4 jours là et euh, c'est de l'attention euh, de la, de euh, un peu extrême quoi. Donc c'est compliqué. Donc moi, je suis pour euh, la semaine de zéro jour. <rire> la semaine de zéro jour. <rire> ah, vraiment, la semaine de jour... La semaine de un jour... Non, mais un jour, c'est déjà si, beaucoup... Si, bon. si, si, non, en fait, ce qui est bien, moi, je trouve, hein, après, non, mais... à titre très mais personnel, mais... c'est genre, tu fais ton week-end dimanche, lundi, tu ne travailles pas, donc tu ne te réveilles pas pour aller travailler le lundi, le mardi, tu travailles, le mercredi, tu, le mercredi, tu fais une demi-journée... Non, mais non, tu Et pas. ensuite, c'est fini, et ensuite, c'est hop là, on des... recommence Soyez, soyez révolutionnaire dans vos choix, là. on arrête de travailler, c'est bon. Euh, bon, je vais, je vais lire. <rire> Souris, hein, tout désagré, hein. Je vais lire. Betty Sarr. Euh, Betty Irene Sarr, née Betty Irene Brown, 30 juillet 1926, à Los Angeles, est une artiste afro-américaine. Oui, on travaille pour nous, exactement. Euh, connue pour ses œuvres à dimension politique, dénonçant les discriminations vécues par les afro-américains. Notamment grâce à des assemblages, donc euh, j'imagine que c'est plus lié au collage, les assemblages, ouais, là. Ça, ouais. Formes d'art plastique, de création d'œuvres d'art en trois dimensions ah, ben à non. base d'assemblage, mais on verra, hein. Ça, c'est la, la définition générale. Ouais. À base d'assemblage de divers objets détournés et mises en scène, on verra. Laitust les, les, les go, ok. Et, et après on glande. Non mais, euh, moi, je suis pour hein. Glandé, tu enfin, sais, c'est pas vraiment glander C'est pas glander c'est genre t'apprends des trucs dans ta vie, quoi. Socialement, t'es beaucoup plus impliqué. Politiquement, t'es beaucoup plus impliqué. Il y a plein de trucs, en fait, qui aident à la vie en communauté. Donc, euh, voilà. Betty Sarr obtient son Bachelor of Art, option design de l'université Calif de Californie à Los Angeles en 1949. Elle continue les études par un cursus en imprimerie puis en éducation à l'université d'État de Californie à Long Beach. Betty commence sa vie professionnelle comme travailleuse sociale jusqu'à sa rencontre avec le joaillier Kurtistan et le peintre William Pageot. Alors, excusez-moi, on va tout, tout traduire avec de l'accent français. Euh, je ne vais même pas essayer de faire des, fa des efforts, hein, c'est trop tard. <rire> Betty Sarr est une, du coup, des figures du M Black Art Movement. Je vous invite à aller voir Black Art Movement, le BAM. C'est grâce à ça aussi. Euh... <rire> qui est chaud pour monter une co coopérative agricole <rire> autogérée avec moi. c'est bien. Hein, <rire> moi. Franchement, j'avoue. Hein. J'avoue. On a parlé de comment gérer le. Je ne sais pas si vous étiez chez Maudit aujourd'hui, mais euh, ça parlait de de l'écologie et des luttes en Guadeloupe et en Martinique. Et le, la, la, le nombre d'eau de, qu'on a besoin pour, par exemple, ce genre de choses. Euh, visant à promouvoir une esthétique propre aux Afro-Américains du Black Move Movement. Donc, vous allez, vous allez voir, dans le BAM, il y, y a une partie, justement, spéciale femme. Son intérêt pour les assemblages provient d'une exposition de Joseph Cornell, que Betty Sarr a en visite en 1967, elle cite également les influences de Wat Waters de Simone Rodia, dont elle a été témoin de la construction durant son enfance. Elle commence sa pratique. Tu me dis hein, si je. C'est si... quoi la Watt Tower C'est la, la, la tour euh, Watt. C'est la tour d'électricité, j'imagine. Oh. Parce qu'en fait, euh, je regarde là et tu vois. Euh, non, moi, pas on voit ma tête. un peu ta tête. <rire> ni, ni, ni. En fait, tu t'es mis à ma place, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est que je. <rire> non, bon, Même là, En voit fait, c'est le micro que je cherche. Mais non, mais parce que ça prend du temps. Oh. Parce qu'il y a un décalage. Euh... Donc la Watt Tower, j'imagine que oui, c'est la tour de Watt. Voilà. Mmh. Dont elle a été témoin de la construction durant son enfance. Elle commence à sa pratique en créant des boîtes qui cachent des objets de différentes cultures rappelant son propre héritage. Elle se tourne par la suite vers les globes, les horloges et les pa pantins qui lui permettent de transformer les, les émotions. Ces assemblages lui donnent la possibilité de créer des mondes illustrant les implications de femmes noires aux états unis Son œuvre emprunte certains éléments de la spiritualité. Mmh. Ainsi, elle réalise des petits hôtels interrogeant euh, le temps de, la de mémoire et de mémoire, mais aussi les questions raciales et sexistes. Elle explique à ce sujet J'ouvre les guillemets L'idée de l'accumulation des matériaux, leur assemblage et, leur pa et le partage d'un travail font tous partie d'un rituel. Ce processus d'objectivation est une purification. Une fois dans le monde, l'œuvre d'art peut devenir une partie du rituel de quelqu'un d'autre. Mm -hmm. Fin des guillemets. Elle précise aussi que sa méthode de garder tout type de matériaux permet de donner à chaque collectionné ouvrez les guillemets chaque une... objet collectionné chaque objet collectionné une certaine énergie qu'elle ait été dans sa vie antérieure. Fermez les guillemets quelle quel, quel, quel qu quelle quelle ait été. Quel qu été. Oui. C'était dur. Et quoi que vous dites. J'ai une idée de verger de chêne allier à un élevage restreint de cochons pour chasser la truffe. Ouais mais euh, j'aime pas le. T'aimes pas les truffes? J'aime pas, pas les le cochon. Euh... On va dire euh, non à la bait. <rire> non je <regarde>. rigole. Euh, rien à voir, mais on fait un rip euh, bell hooks. Alors oui, je l'ai fait sur le compte. Euh, et du coup, ouais, on va faire un truc. Euh, je vous envoie directement sur euh, sa page wiki. Pour aller voir justement toutes les œuvres de Belle Hooks. Euh, je l'ai fait sur Twitter. Euh, petit cœur noir, hein, tout simplement. Il euh, y a Andalis qui fait la lecture en ce moment, justement, de... Euh, des œuvres de, de Belle Hooks. Je les ai partagées dimanche. Euh, N'hésitez pas à aller euh, voir Andalis. Euh, je vais vous le mettre aussi dans le chat, son hâte. Parce que je n'ai toujours pas préparé la, la commande des Ça, Il y a écrit cet article où cette section traite d'une personne morte récemment. Ouais. C est morte aujourd'hui. Hier. Non, y a, ah, pas aujourd'hui. Il y a deux jours, un truc comme ça, je crois. On est le 16 décembre Non, on est le 17. Cet article a été 15 décembre. On est le 16. On est le 16 aujourd'hui Oui. Je sais plus. Voilà. À 14h48. Je me suis trompé euh, Ce matin, j'ai mangé le mauvais chocolat dans mon, <rire> dans mon calendrier de l'avant. <rire> ok. Euh, sa première pièce poétique remonte à 1972 dans une petite boîte. Elle présente représente une représentation de Aunt Jemima tenant une arme à feu. The Liberation of Aunt Jemima. Il euh, faut, faut que je vous mette des points. Le, the Liberation of Aunt Jemima. Pourquoi tu connais ce pseudonyme Parce que tu, tu étais là-bas, je pense qu'on s'est capté là-bas. C'est afro-gameuse. va aussi. Euh, the Liberation of Aunt Jemima propose une nouvelle lecture de l'histoire coloniale et replace la femme noire comme guerrière non plus comme l'esclave. Elle place également dans cette boîte des objets rappelant les lut la lutte des esclaves, comme le point levé dont elle se sert pour faire la jupe de Ant Gemma. Elle écrit à ce sujet, ouvrez les guillemets, j'ai récyclé les images en quelque sorte de négatives en positives, fermez les guillemets, L'œuvre devient emblématique, un symbole féministe de la libération des populations noires, elle dit, euh, j'arrête de dire ouvrir les guillemets, hein, c'était pour la blague de, de, de ce que vous savez. Elle dit, euh, c'était ma façon personnelle de réagir avec colère à ce qui arrivait et était arrivé au noir. Reconnaissance. Joséphine Witters recense dès 1980 toutes ses premières boîtes de bêtises dans, dans un catalogue raisonné. Ah bonjour, ah, bonjour le chat. Bien. Euh, elle publie les conclusions dans un article de Feminist Studies. Mais il faut attendre plusieurs années avant que l'artiste occupe une place internationale sur la scène artistique. Malgré une multiplication des expositions à son nom et, ses, des, ex, et des expositions collectives d'artistes femmes, la fin des... la fin des années 200, quoi 2000, je pense. À la, preuve, 2000, à la fin Bessart des années 2000, Bessard déplore que la plupart des expositions d'artistes de femmes noires sont faites à l'invitation de galeristes et non de conservateurs. Alors, pas, pas dans des musées, quoi. Euh, on va, je t'explique après, mais du coup... Euh, des, des, Bétissard que la plupart des expositions d'artistes femmes noires sont faites euh, à l'invitation des galeristes et non des conservateurs. Tu peux arrêter de faire ton aller à tout, s'il te plaît Comme ça, t'évites de te mélanger dans le film. <rire> et de t'étrangler dans, le... <rire> dans le truc. Ouais, donc après, donc, euh, première expo en Europe, euh, 2016. 2016, ouais. Mais du coup, on n'a pas la première... Si, euh, si, je... regarde l'exposition, il y a écrit. Exposition personnelle. 73 tard C'est 49 qui est fini. Sa première pièce politique remonte à 72 dans une petite boîte à représenter une représentation d'un un Oui bah ben, après c'est sa première pièce. 72 et la première expo, t'as dit quoi 73 Ouais, non c'est ça. Pas, ça bon. pas, hein. Mais euh... c'est expo personnel en plus, c'est pas expo collective, donc euh, l'expo collective elle doit être plus tôt. Oui. Je euh, du coup.. Euh... Raving Bell, Bell Hooks c'est une.. Euh, alors je vais te, te, je vais te rappeler euh, par rapport à ce qui est écrit, comme ça on va pas dire de bêtises. On va faire le petit passage Bell Hooks. Et après on va aller regarder les œuvres de Bettisa. T'as entendu non, on t'a envoyé un message. On a dit que les Ah les, mais euh... c'est pour ça Raving Bell que t'as que t'as as pas pu venir euh, chez Petit Cancan. Euh. On en a, on a discuté, euh, mais t'inquiète. Du coup si t'avais la troisième dose. Donc Bell Hooks. C'est euh, une intellectuelle, universitaire afroféministe et militante américaine, euh, dont ses écrits sont très importants actuellement. Euh, je vous invite, et d'ailleurs il y a eu plusieurs conférences aussi à Paris, euh, en, Am en, en Amérique, alors pas précisément, je ne connais pas exactement où, mais en tout cas c'est clairement euh, une personne à écouter actuellement, si ça vous intéresse. Et du coup, la, plus, la, la, chanson, la, la, chanson, le, la publication la plus connue, c'est « Ne euh, suis-je suis pas une femme Femme noire et féminisme. » Et le premier essai de l'écrivaine, c'est le plus connu, 1981. Mmh. Et il euh, y a pas mal de choses, et du coup, euh, ce que, euh, ce que euh, Andalis lisait, c'était justement sur euh, la, la femme noire esclave, et, euh, et du coup, euh, comme, voilà c'est ça. « Ne suis-je pas une femme Femme noire et féminisme. » Je crois que c'est dans ce livre-là, mais je suis pas sûr il y a euh, un petit chapitre qui enfin, un chapitre qui s'appelle euh, justement euh, femme, no femme euh, noire esclave et donc du coup qui parle de l'esclavage et des tortures euh, infligées aux femmes spécifiquement euh, je peux aller voir sinon c'est pas trop non mais t'inquiète est... en fait si justement en fait le bel hook c'est un... nécessaire que ça fait partie de notre sujet aussi hein. voilà. c'est une artiste euh, écrivaine euh, et que, du coup euh, qui qu sont un cas important à connaître euh, non, j'étais un peu en PLS mardi soir, mais c'est mardi prochain, ma troisième dose. Ah, d'accord. Des oeufs, d'ailleurs, petit campagne. Non, mais t'inquiète, t'inquiète, moi je pense que ça va. On va aller regarder des œuvres. Ouais, on n'essaie pas de se caler sur euh, la première expo euh, euh, collective, du coup. On dit que c'est... Bon, si, si, on peut. Hein. Ouais, c'est personnel, là. Ouais, mais, mais, du coup, il n'y a pas, en fait, le... c'est ça le truc. Après, 74, elle est boursière, machin. Ouais, allez. Oui, c'est ça. C'est la de Work. C'est déjà. Ah, c'est de 64, Ça serait la même tête qu'avant. C'est ça que tu veux dire Bah, en fait, en général, t'as pas la première exposition. On voit ton travail. C'est pas l'expo personnel, C'est l'expo. Le groupe show. Il y a pas de groupe show. Et si tu mets sur internet, tu mets. Sur Bam, on peut regarder sur Bam parce que j'avais faisais partie du truc. Mais sinon, tu mets Betty groupe groupe Show. Ouais, je vois. Tu vois, 1960. C'est la première fois qu'on va faire une recherche de mots-clés sur internet pour... Non, on l'a déjà fait <rire> C'était dur avec nous <rire> C'est juste que, en fait, c'est pas le jour pour le faire <rire> Parce que si on galère, ça va être compliqué quoi. Déjà, on va pas rester sur Startpage, hein, je le dis direct Parce que je, je sens la, la dry. Non, c'est en deux mots, group, group, show Ouais, mais ça marche aussi, hein mmh, Non Tiens, regarde <rire> ouais, ouais. Ça m'évite de, de, de taper, j'ai le droit de flémardiser euh. Bah, après, faut que tu mettes une année, je pense. Parce que là, on va voir tous les. Oui, mais comment tu veux que je mette une année C'est l'année qu'on cherche. Mais non, mais tu mets. Bah, justement, tu mets plus 1970. Tu vois sais ce que je veux dire Que euh, que rien. Parce que rien, ils vont te sortir des trucs de maintenant. 1970. 14970. D'ailleurs, je vais zoomer parce qu'en fait, je remarque que c'est un peu long. Hein. Alors, on va pas chercher sur un en marque, c'est vrai. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Je viens de me frotter le nez là. Tap en anglais, ouais aussi. Là, il y a un article qui a l'air de, de préciser Laurel Canyon Studio en 1970. Ouais. C'est une ça. photo. Il, il, il, il, alors, il, du il, coup, il. Ah, alors. Un article ok. Article de Aware. Euh, ouais, c'est 2019, tu vois. 1968, il parle de réaliser. Alors, se concentre sur 18 œuvres et sur une sélection de croquis réalisée entre 1968 et 2019. Ouais. Okay. C'est sur une expo. Dès le début du parcours, une série d'œuvres comprenant dans un an. Euh, 1998 est une. Ok. 1998, 2010. Non, on regarde juste la date, hein. je, vous, je vous balance le lien après. On regarde juste la date, nous. 21 octobre 2006. Ah, autour d'une pièce charnière dans le travail d'artiste Black Girls Widow en 1969. Qui mmh. Alors, attends. L'exposition The Legend of Black Girl Widow qui regroupe une sur, une, une, sur une série de gravures et de dessins créés dans les années 60-70. C'était quand ça Ah oui, c'était 2019, ok. Je ouais, vous envoie je le lien. Et du coup, là, ça ne nous aide pas plus. Il y, a, il y a un onglet là, qui tu veux pas se lancer, c'est compliqué. Je le vois tourner, <rire> il va jamais marcher. Euh, du coup, du, en anglais, Solo Exhibition. Eh, Film, political, activism... Oui, mais ça, c'est la même chose, on l'a vu, tout à l'heure. Ah, ok, pardon. Mais par contre, on peut regarder euh, Early Work. Ouais. On a lu, on a lu... Ah, 1967 Exhibition by Found Object Sculptor. Non, non ça c'est l'inspiration. Inspiration, inspired, ouais. Inspiration en 67. Chose, donc ouais. ça veut dire que c'est pas avant 67 déjà. C'est pas. Euh, oui, c'est pas avant. Impact. Non, non, non. Record 1972. Ça, on a déjà dit. Euh... Ah Il y a des trucs intéressants qui sont un peu plus dits en anglais. Sar. plus. Blackmail. Ok, il y a eu un petit, un petit, un petit passage entre. Euh, a, elle a rejeté le féministe blanc. Euh, initialement euh, pour se focaliser sur l'homme le, le, euh, noir et ensuite en en 70 elle, elle, elle s'est focalisée sur la femme noire en tant que corps hein, je précise pour les deux derniers j'imagine euh... responde toi nanana. en 70 les retisations de la femme noire ok Restez là Ouais, elle a résisté contre le style artistique comme le primitivisme, ça je crois qu'on l'a dit, euh, comme euh, le mouvement euh, de euh, féministe blanc qui a refusé de s'adresser euh, aux problèmes euh, de, de la race. Euh, tiens, euh, euh, je pense qu'on va pas trouver. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas c'est pas dans ce passage-là en fait. Il y a l'air plus intéressant justement sur le côté. Euh, sur le côté euh, bah, en fait, oui, euh, militant, non bah ouais, c'est ça, c'est sur l'intersection, l l'intersectionnel. Bah ouais, du coup, a qu'à mettre le 73, ans hein. Ouais, je regarde vite fait. J'ai l'impression que tu as un coup de barre à côté de moi, donc tu... Tout à fait, voilà, exactement. Mais j'ai un coup de barre depuis... avant qu'on commence, donc euh, c'est... Là, c'est la violence. En plus, il euh, y a le chat, le petit chat, euh, qui, qui me ronronne dessus, donc c'est difficile. Et si tu veux, j'enchaîne, hein. T'inquiète, hein. Ouais, après, moi, je Ah, donc, attends. Là, tu vois, c'est 73. Il n'y a pas Collective Exhibition. Awards Collection. Ouais, ouais bon, vas-y, 73. On a trouvé que la solo un coup, de, un coup de Ray. Un coup de Raymond Je ne connais pas ce que c'est. Raymond Flemon Quoi Flemon Quoi Quoi Je sais non, pas quoi tu parles. Oulala, mais... tu es en, en roue livre, ah. Je, je, je t'abandonne. moi ah. bon, je, je vais pas faire partie de ça. Raymond Barre ah, tu as un coup de barre, Raymond Bar. Ouh là Oulala. On voilà. est trop premier degré hein, ici. <rire> <'est> sourire. <t 'es> Donc, c'était... Euh, Bétissard, on va regarder son œuvre. J'ai cliqué où Voilà. Merci, euh, ça a pris du temps aussi. <rire> en fait, t'as dû répondre dès le début, mais j'ai l'impression qu'on perd des frames. A ah, juste utiliser Brave, j'ai la ref. Jean-Michel, j'ai la ref. <rire> je suis sur la brèche des jeux de mots éclatés. Non mais c'est magnifique. Hein. Allez, on regarde les œuvres. Si ça décide de fonctionner. Ouais, je crois que c'est difficile de fonctionner là. Si, ça va, ça va vite. J'aime bien ça, moi. Mm. Ça, c'est, on dirait de la sérigraphie. Mm. Il y a un peu plus de couleurs que 3, mais... Donc ça, c'est des assemblages, j'imagine. Ouais. Pense... C'est joli Je pense aussi. J'aime bien le, le fait qu'il y ait des cadres. Donc ça, c'est encore le cadre qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est pas mal, hein. mm. Moi, j'aime bien, hein. Euh, je, je vois son côté design, en tout cas. The House of Tarou. Tarot. Ah, la robe violette aime bien. Euh, la robe violette, euh, la robe violette, oui, celui-là. Alors, euh, c'est chez Oware, donc on va peut-être ouvrir Ouer, on regardera un peu plus. En général, c'est en meilleure qualité euh, quand on ouvre Ouer. Là, il y a de la ref, tu vois, religieuse aussi. Ouais, bah spiritualité, hein, ils a... mm. mm. C'est pas mal. Là, c'est galère. Genre, je, je clique sur le truc, le truc devient rouge. Mais nick en fait. Je faut, que je, faut que je me chope des... Euh... Faut que je me chope de la mémoire. C'est pas possible, là. Il me casse la tête, lui, là. Je te permets pas, en fait. On monte juste des, des images, wesh... t'as cru c'était quoi On était ton pote C'est quoi la musique sinon Bah si t'entends bien, c'est Dandara toujours... Euh, Normalement. Oui. On est à une minute, 1h13 de, de... Ah oui De l'OST. On n'a pas commencé à 1h. Hein. Là, ça fait 1 heure qu'on est en train d'écouter la musique de Dandara. Ah, en ça vrai, ça, une commence, je commence toujours à 12 minutes. Pour No More singing Birds. Que j'adore. Au nom du pouvoir de Nina. Ah c'est bien, il y a des trucs cool. Hein. Mm. J'aime bien. Allez, on va regarder du côté de... Bétissard. Tu te rappelles de la date, hein 73, hein ouais. ouais. parce qu'il faudra le mettre après. Je souhaite que l'ordi fonctionne, ouais. Mais en fait, faut pas trop, faut pas trop Faut que, faut que je récupère de la, de la RAM. DDR4... Faut que je la trouve par terre. Faut que je, ou que je me, l'offre pendant. Black Angus meets Big Brahma. Ouais. Okay. Si tu veux, je t'enverrai te, je le lien. Je, euh, je l'ai pas. D'ailleurs, faudrait que je fasse ça en fait. C'est que je fasse un onglet audio euh, pour tous les sons que je mets dans le Discord que j'utilise pour le mettre dans le Discord. Ce qui passe sur Twitch comme ça, ça serait un truc euh, partagé. Donc, le tarot, on aurait dû aller directement ici. Donc, là, il y, y a pas mal de refs. La palme de l'amour. Gris-gris La box. Ah oui, c'est une boîte. The time between, in, in between. between. Yeah. Ball of fire. Fire! Oh, yeah. Rhythm and blues. Ah uh -huh, I see, I see what you need. Allez hop. Il y a 73. Oui. Comme ça, on avance. Si tu veux, je continue. Hein. Ouais, mais bon, moi je ne à rien, quoi. Mais si, tu discutes. Ouais. Non, moi je ne à rien aussi, en général. <rire> Chacun son tour. Hein. Non, mais je peux lire. Ça m'évitera de... Voilà. Mais c'est juste, euh, il faut pas... Non, non, non, non, non, non. Le chat, Viens ici -ce que tu Arrête vas faire de poser maintenant. Elle pose tout le temps devant la, devant la chronologie, j'en ai marre Casse-toi Elle va tout casser Elle va tout casser elle, elle est en train de vous envoyer des trucs dans le chat, là Mais t'es sérieuse Mais c'est mon téléphone Elle est en train de sentir le téléphone Viens Et elle se croille avec son nez Mais tu t'es couché, chez mémé, en fait J'en peux plus, Chat de l'enfer Excuse-moi hein. tu, tu caches <rire> l'endroit où je travaille actuellement. <rire> pas de problème, hein Ce serait marrant où vous voyez mais... Bah je l'ai déjà envoyé à euh, Petit Concoin. Ah là là. Ah on ne sert à T'auras pas, pas, hein, pas, pas une 4 cam. C'est mort. en fait. Euh, <rire> J'y ai, euh, ai déjà pensé. Je ne dis mais elle, elle, elle lèche l'écran <rire> <rire> mais arrête de lécher l'écran, tu sais que c'est mon oreille qui était dessus. <rire> Comment te dire Chat, oreille, sébum, sérumène, <rire> Non mais là elle, a envie... là, elle a envie de faire son intéressante, je pense. Ouais, elle est chiante. Parce que lécher l'écran du ouais, téléphone, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Ouais. Ah, à part ouais, ouais. si elle a considéré que c'était une protubérance de son corps qu'il fallait nettoyer, mais... Oh mais là, la, la bus. Attendez, faut que je change le, le nom, là, hein, parce que. Je suis perdu. Nina 2022. Ah non, je suis pas d'accord, je veux pas de débat. Euh... Euh... Non, je suis pas d'accord. Non, mais c'est bon, arrête, euh, tu vas mettre en pause. Pourquoi oh, tu me mets des coups de griffes Tu t'es tu griffe <rire> cru. Eh, mais t'es vraiment chez Mémé. Je sais pas ce que tu fais la nuit, là, hein, mais euh, ça, ça a l'air de bien t'amuser, en tout cas. En tout cas, tu fais tu, elle te fait n'importe quoi. Ouais, là, elle est en train de regarder l'écran à 3, à 3 mm, je ne comprends pas ce qui se passe. Quel est ce chat Nina, c'est le nom de la chatte. Oui. Là, elle vient de regarder la caméra, je soupçonne qu'elle va essayer de... Euh, tu vois De l'attraper. Elle censure le, le stream, là. c'est compliqué la vie. Mais t'es sérieuse Pourquoi t'es... de <rire> Elle voit la souris qui bouge, mais t'es pas obligé, hein T'es pas obligé, mais... Oh... En plus, t'es en mode réaction, mais tu t'es cru dans la street Au secours <rire> Voilà, merci. J'ai encore de la crédibilité, c'est bien. <rire> non, elle lisait pas le chat, elle léchait le chat. différent. Oui, c'est Nina Hagen, euh, on lui a donné euh, Nina, du coup. Parce que c'est euh, une queue con. Ah, ça, j'ai cru voir un truc bugger. Hein. Ça a l'air de marcher encore. Bon, alors, c'est bien, donc euh, Betty. Betty ça, c'est bon, 1973, je pense que c'est bien, vous voyez bien. Euh... Hop, hop, hop. Petit check. Je, je vous montre, du coup, parce que je cache. Oui, oui, elle, elle envoie de l'amour. Non, mais ça, c'est par contre, elle kiffe. Hein. Elle kiffe ça, Elle est intéressante, euh, comme chat. Non, non, non, non. Mais par contre... Euh, <rire> elle est lourde, quoi. Elle est un peu... Euh, ouais. Elle, elle sait... Elle sait euh, gérer... Euh, gérer la tension. C'est-à-dire que... Euh, tu vois, tu fais un stream... Euh, non mais elle, déjà, elle, elle sait, déjà <rire> elle sait que tu te mets en place pour le stream, en général. Order, <rire> okay. Order, un petit coco qui essaie d'avoir <rire> de la communication. <rire> LOL C'est moi qui prends les orders dans la tête. Hein. C'est pas minant, clairement. Non mais des fois, elle se tape des barres, elle fait des trucs que jamais elle a fait. Et d'un seul coup, c'est comme si elle découvrait un truc... Et pas, ouais, bizarre, ça, je sais pas, c'est bizarre, ça n'a... Enfin, Genre, aller sur le, le, le bureau devant la télé euh, pendant qu'on fait le stream... Euh... Alors c'est pas une télé, c'est un écran d'ordinateur. Oui, un écran d'ordinateur, Pardon. Euh, c'est que, en fait, juste, elle... Euh, je sais pas. Elle trouve que c'est intéressant, elle doit voir qu'on regarde ça. Ça doit la perturber, je crois. Non mais c'est surtout qu'on parle. C'est mon interprétation. Moi, je pense que le fait qu'on qu qu qu parle... Ça, ah ça, oui, comme on parle en regardant devant nous, ça l'énerve. Oui. Je pense, je en pense fait, il y a tout qui a bugué là. Nick, qu'est-ce qui se passe Ouais, Ça, ça rame. Hein. J'en peux plus. Il y a rien qui fonctionne. <rire> il a une date de péremption en fait. Le... le stream là, ouais, clairement. Il fait le process pour passer bientôt à 2022. Mais ça te l'a ouvert, là-haut, là, du coup, c'est bon Non, mais ah en non. fait, je, crois, je soupçonne que, vu que j'ai dit « optimise ton, euh, ton débit et que tu sois pas en, en sur euh, le navigateur », il, il dit « ouais, mais en fait, euh, tu m'as demandé d'être pas en surtravail donc euh, ouvre pas cinq onglets <rire> !» C'est dur, hein <rire> Tu vois, c'est le genre de truc où tu te dis « je sais ce que j'ai fait, mais t'es chiant <rire> !» Euh, J'ai tenté, on est avec vous. Non mais t'inquiète pas, on est là. Je fais... On finit. On finit là, enfin on finit. <rire> Comment ça pète ça fait... On en a fait deux en une heure. Euh, C'est beaucoup, beaucoup hein. En vrai on a déjà fait beaucoup. Ouais. Non mais par contre on n'a pas, là pour l'instant je crois qu'on a qu'une. Un portrait. J'ai réussi à avoir les trois portraits là. Mmh. Je précise hein, mais euh... c'était compliqué déjà. Je secoue des pompons en soutine. Ouais mais t'inquiète. Non mais les soutines de... du... du PC, en fait faut l'abandonner, le PC faut... Faut lui faire comprendre euh, qu'il est obsolète, tu vois. Mmh, mmh, alors... Donc, j. Jarrell. Donc, attends, on va attends. voir si elle est euh, dans la frise. Attends, donc... je, vais, je vais te mettre en, en français. Non, c'est bon, vas-y, ça va me réveiller le cerveau. Euh, donc, Hélène euh, J. Jarrell, qui est née Hélène Annette Johnson. Attends, je fais de voir la, la distance. Hein. En 1935, euh, est une artiste américaine euh, majoritairement connu pour son travail de, de fashion design et son implication dans le black art movement dans les années 60. influencé par, sa grand, par le travail de sa grand-mère qui était euh, taille, tailleuse, tailleur, tailleuse, je ne sais pas si on dit ça. Euh, ah non, son grand-père, donc il était tailleur, pardon. Euh, Jarel a appris s'est euh, formé sur la question du tissu et de la couture, dès son plus, plus jeune âge. Ça lui a appris... Euh, euh, ouais, c'est ce moment-là qu'elle a appris, qu'elle a acquis, acquis euh, des, des skills, euh, Capacité. capacités qui lui ont permis... Euh, de devenir de enfin de se former en de devenir une artiste ou en tout cas d'avoir un des path, her path as an artiste, c'est sa matière c'est un, façon... un chemin bah... ah bon d'accord c'est ça qui lui a ouvert en gros c'est en apprenant tout ça c'est ça qui lui a ouvert un chemin pour euh, pour aller vers la une carrière artistique mais aussi une carrière de designer euh, de mode et de une vendeuse de vêtements vintage en 1968, Jad Jarrell, euh, avec euh, Watsford Jarrell, Jeff Donaldson et Barbara John Hogou, et aussi Gerald Williams, ont fondé Afri Cobra. Euh... Que je vous enverrai aussi après. Ouais. Et du coup, il y a Barbara Jones Hogou qui doit être aussi. Euh... Alors, je crois que j'ai Alors, c'était dans ma... dans ma furie de. Euh... Ah! d'ouverture et de, de, de, de, de recherche, donc je pense que je l'ai, mais je suis pas sûr. Donc euh, Barbara euh, et Africobra du coup. Euh, donc Africobra qui était euh, The African Commune of Bad Relevant Artists. Euh, donc euh, voilà. Donc en, en tant que, enfin, pour euh, poser leur manifeste, en, en faisant partie de leur manifeste, euh, a en fait, c'est très long. C'est quoi, dire. Strived Strive où euh, Là où t'as ton curseur, à peu près, au-dessus. Deux lignes au-dessus de là où t'as ton curseur. Euh, tu... Ah, bonne question. Elle a tenté Ouais, ça peut être ça, je pense. Euh, où elle s'est... Euh, euh, mis au travail pour apporter une représentation positive de la diaspora africaine. Euh, son but était de reproduire... Les oh là là garments je sais pas je l'ai vu plein de fois mais je sais pas ce que ça veut dire de repro... garments tu sais garments garments c'est des des ornements ah de produire des, des ornements qui lui inspiraient la fierté le pouvoir l'énergie et le respect des communautés afro-américaines alors, Raving Bell, j'ai compris que tu as évité d'utiliser le kappa en mettant le joke, mais j'ai pas compris la blague. Donc si tu veux bien l'expliquer, merci. Euh, Est-ce que tu peux avancer pour que j'arrive dans Early Life and Education, s'il okay. te plaît Alors, euh, Jarell a grandi dans le quartier historique de Glenville à Cleveland dans l'Ohio. Pendant son... Pendant son enfance, elle a été inspirée par l'héritage de son grand-père, Donc, comme on disait au plus haut, qui était tailleur. Son travail donc, en tant que tailleur l'a mené à développer ses connaissances du, euh, donc des, des tissus pour les vêtements, de la fibre et euh, des, de, de la maille. Elle a aussi été influencée par le succès de son oncle, euh, de, la, de la boutique... Alors Harbour Dashri, je ne sais pas du tout, j'ai jamais vu ce, je sais même pas Harbour, je sais pas ce que c'est, et Dashri, je ne sais pas ce que c'est. Euh... Quatrième ligne, ouais ça. Bon, on va chercher. Hein. Harbour Dashri shop. Parce que Ashri, ce serait un truc genre cendrier et Harbour. Je pense par que c'est pas Ash, c'est Dash. Je pense que c'est Harbour et Dashri. Just kidding bon c'est similaire mais la nuance c'est important, ok. Person who small, sells small articles for sewing. Ok, une marcerie du... Mercerie, coup. Ouais. Ah ouais, le terme il est... Il est euh... Harbor Dasher, mais alors qu'est-ce que ça veut dire euh... en décomposé euh, Aux US c'est spécifique un tailleur de... de, de, de Vêtements masculins. Ouais, un tailleur. Ok. okay. Écoute, voilà. donc, euh, elle a été aussi très influencée par le succès de la boutique de son oncle, qui est, qui est la mercerie de son oncle, où euh, il vendait donc des, euh, des tissus et des outils de, euh, pour euh, coudre. Euh, son, sa réussite dans le business a fait, euh, elle a fait en sorte qu'elle veuille ouvrir elle son propre magasin. Et donc en plus de, euh, des influences de son grand-père et de son oncle, sa mère euh, l'a am beaucoup amenée dans des magasins, euh, des magasins vintage et lui a appris à respecter le.. ce qui avait été fait, fabriqué à la main. Euh... Ah oui, le travail, en fait, le travail de la main qui amène jusqu'à un vêtement fabriqué. Et donc, cette, tout cet assemblage, euh, uh, this set Jarell further on her path. Donc, tout ça a, permis, a poussé Jarell plus loin dans, son, dans sa voix, son envie de devenir artiste. Et en par, euh, quand elle parle de son expérience avec Rose Boutillier en 2015, Jarell dit. Jarell dit. Euh, et alors, j'ai toujours appris à faire des vêtements euh, de manière à avoir quelque chose d'unique. Et plus tard, j'ai appris à coudre, euh, à, à coudre de, de, de manière très précise. Et j'en ai fait mon business pour euh, toujours avoir mes... mes garments, mais comme on disait tout à l'heure. Hein. Et... Euh, elle, était, elle a aussi un grand amour pour le vintage euh, en connaissant qu'il y a un secret dans le, dans le passé du vêtement qui ne peut pas être euh, unfold, déplié, révélé. Euh, Jarel a étudié au Bowling Green State University avant d'emménager à Chicago pour, euh, pour euh, aller à la School of Art Institute of Chicago. à la fin des années 50 et au début des années 60, elle, euh, elle s'est inscrite à la même école d'art que Watford Jarrell, un artiste euh, invité, qui va devenir plus tard son mari. Cependant, donc, euh, ce couple pas, euh, ne s'est pas rencontré avant 19... 1963, après que Jarrell a ouvert son, sa propre boutique vintage. Est-ce que tu peux avancer s'il te plaît Donc, Sa carrière à Chicago Durant ses premières années à Chicago, Jarelle a travaillé euh, dans un petit boulot euh, à Motorola. Pendant ce moment, pendant ce, ce, la période où elle a travaillé là-bas, une, euh, une, une, une femme qui travaillait avec elle l'a aidée à créer le nom Jae euh, qu'elle a ensuite continué à utiliser quand elle a produit de l'art. Tel qu'elle le décrit Jarell, après qu'elle ait partagé avec elle le, le, désir, le secret, le désir secret de devenir designer et d'ouvrir sa propre boutique, la femme a suggéré qu'elle euh, utilise euh, l'ordre inversé de son nom de jeune fille, Hélène Annette Johnson, et, euh, et qu'elle l'utilise comme un acronyme. Donc en suivant ses conseils, Jarelle a ouvert son magasin près de, du, de, de, du très connu Hyde Park, et elle a appelé sa, sa boutique Joe of Hyde Park, Jai of Hyde Park. Chicago a aussi, été importante, a aussi été très importante à la fois pour Jay et pour watsford euh, puisque c'était une... Euh, une des villes dans lesquelles ils ont pu euh, c'est une des villes qui elle, les a aidés à créer euh, Africobra. donc dans une interview Jarelle crée euh, elle a crédité Chicago pour euh, pour être une ville euh, une ville qui a qui pense qui l'avenir qui qui et qu'elle apprécie, qu apprécie pour son une, une ouverture d'esprit euh, et que sans donc tous ces traits, elle dit que elle aurait elle aurait euh, pas été, elle était pas sûre que elle aurait pu euh, que, euh, que aurait pu naître et avoir du succès. En 1967, elle se marie donc avec Watford Jarrell et ils font leur lune de miel à Nassau dans les Bahamas. Elle a un premier enfant, blablabla. Ok. Euh... Et donc après, ils vont décider de se reloger à New York pour échapper à, à, la, à la crise économique et sociale qui a eu lieu à Chicago. Et donc, en suivant son implication euh, dans le mouvement Africobra à Chicago, Jarrell a voulu... Euh, a envisagé d'emménager de, à Washington DC pour, encore une fois... Euh, compléter voilà continuer à apprendre et, à, et compléter son diplôme euh, par un par un autre diplôme à l'univers à la Howard Universities par rapport à Africobra donc la plupart des travaux de Jarel ont été créés comme euh, en tant que membre de Africobra le, donc, le, collectif, la, le collectif artistique afro-américain euh, So, to invoke the style. Je sais pas, ce, ce, ce, qui essayait, qui tentait, c'est ça Thought, comme ça S-A-U-G-H-T je... bon, On s'en fiche quoi. Qui, est, qui évoquait qui, qui le style. Je c'est plus s'attacher ouais. à invoquer des styles de, de l'art africain. De l'art africain, euh, tout en euh, euh, faisant infuser un, un grand. Euh, un appel très fort à la révolution. Donc, AfriCobra a été formé en, pour rappeler le le la coalition of Black Revolutionary Artists, donc ça s'appelle Cobra. Ah, c'est plus formé des restes, plus, parce que of the ah, oui, des des remnants des restes okay. de la coalition of Black Revolutionary okay. Et, et c'est centré autour de l'idée de euh, la fierté euh, noire et de l'empowerment euh, noir qui venait du sentiment de puissance et de, du fait de se sentir grand. Africobra a aussi euh, écrit un manifesto euh, par, qui a été écrit par un des membres fondateurs, qui s'appelle Jeff Donaldson, dans lequel il a écrit quelques-uns des, des plus... Euh, des, des staples, je sais pas c'est... Des staples, Des, des, des, des points, articles, en fait, des points, articles, ouais. Ouais. des points les plus importants de euh, la manière de faire de l'art d'Africo-Bras, euh, autant que euh, le... que, euh, je sais pas, de euh, Collective Stood for In For, voilà. Donc, dans une partie, Donaldson a parlé de la manière... Euh, de la manière dont... La, euh, du type d'art, pardon, que les membres voulaient réaliser en disant que ça pouvait euh, euh, rentrer dans une de ces trois catégories. Donc la première catégorie qui s'appelait définition, donc l'image qui euh, a un lien ou qui parle évoque le passé. La deuxième, l'identification, donc une image qui... Se réfère au présent, la direction, une image qui regarde vers le futur. Donc, en, a, en poursuivant dans le manifesto, Donaldson lui donne plus de détails à propos de la direction artistique du collectif, euh, en, en donnant une liste de qualités... Euh... Qui, qui, euh, qui euh, cisaille euh, à des six points importants. Ouais, qui, qui énumère six points importants, euh, dont les suivants, donc le premier euh, l'awesomeness, le, le, Awesomeness, le, une, une, euh, je sais pas... Explosive, awesomeness. C'est incroyable, awesome. Une beauté euh, très expressive, genre... Hein. Non, ce serait, oui, ce serait, non, c'est pas ouais. beauté, ce serait euh, une incroyable expressivité, quoi. D'accord. Donc le sentiment que... Euh, Une belle expressive. Ouais. Euh, L'expérience de l'art africain et la vie yes. aux USA. Enfin, vivre, et le fait de vivre aux USA. Euh, deuxièmement, la symétrie et le rythme. Donc répétition avec des changements basés sur la musique africaine et... Euh, le mouvement africain. Troisième point, la mimésis. Traduis en français, c'est je l'attends. Donc le plus et le moins, l'abstrait et le concret. Quatrième, le la perception organique, fait de ressembler à quelque chose d'organique. Euh, nous voulons que le travail ressemble à euh, ce que le créateur aurait pu faire, euh, a fait à travers nous. 5, euh, la lumière, la brillance... Alors, tu... toi, tu dis le Créateur comme si c'était Dieu euh... Bah, je sais pas, hein. The Creator made it He to want us. Work... want world to look like the Creator made it C'est bizarre, ouais, je sais pas ce, que ça, je je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je l'ai lu comme je ça. Que, ouais, mais ça aurait été une grande majuscule ouais, je c'est vrai, c'est vrai. Euh, donc Shine, euh, Yves, euh, nous voulons que les choses brillent, qu'elles aient euh, ah, ouais. un, un lustre, un, un riche lustrant, <rire> juste en, en, le fait de juste le regarder euh, comme euh, des spin-shine shoes, <rire> je sais pas ce que ça veut dire, j'arrive pas, elbow, c'est bah, la C'est comme, comme des chaussures propres et c'est un thème important ça. Ouais, ils disent, a just wash throw, spin-shine shoes, de-ashened -ashen elbows and knees and nose, these. Bon, voilà, euh, cou la couleur, donc la couleur qui brille, la couleur qui rend, qui est libre des règles et de la régulation, une couleur qui est, euh, qui, euh, ils reprennent le expressively awesome du début, là. Ouais. Ce manifeste a donc euh, dicté la manière dont euh, Africobra va être va, va, va, euh, va être conduite et euh, en résulte donc euh, et comme résultat euh, a été influencé dans ce sens dans le sens que Joe Jarrell voulait, euh, voulait apporter dans son travail euh... Ah, on me voit pas. <rire> en okay. fait, tu disparais au fur et à mesure, c'est pas grave, euh... Donc, je voulais apporter si dans son veux, travail. Si tu veux que je passe la, la mort, tu finis. Hein. Ouais, mais je finis paragraphe. Donc, euh, dans son travail, et autant que dans le collectif, avec Afrikobra, Jarel, euh, avec aussi le reste du collectif, ont, euh, ont eu pour but d'utiliser dans son travail. Euh, la, le fait de construire un apprentissage positif euh, de la communauté qui faisait la promotion donc de euh, la fierté noire à travers la communauté euh, mais aussi à euh, n'importe qui ça, whoever qui a assez de chance pour expérimenter euh, ouais. l'art du collectif donc pendant une interview avec euh, The Never The Same Foundation, Jarel a dit nous faisions un effort pour euh, éveiller les consciences dans notre cœur. quand nous, quand nous avons mis tout ça ensemble nous, pensons, nous pensions que ça allait arriver euh, euh, que, ça allait, ouais, que ça allait arriver à une sorte d'explosion d'une image positive et que les choses que. Euh, et que ça allait donner une direction pour les enfants. Hein, euh, et donc euh, en sachant que certains de, no de nos leaders euh, faisaient leur faisaient un. Dé décrivaient les choses d'une manière enfin nouvelle. J'ai vu. Un résultat de ce de cette de ce grand de cette, de cette grandeur conscience. de ce quoi as dit de cette conscience grandissante de cette conscience grandissante particulièrement à propos de notre histoire et je te laisse continuer parce que je ne me peux plus euh, malgré que, que c'était un groupe avec la même idée la même dans le même champ que le, les Black Panthers et d'autres euh, groupes radicaux noirs, afrobrass et comme euh, comme est euh, conduit euh, par euh, la positif, alors, par le positif et l'empowerment euh, des Afro-Américains. Oui. Euh, de... de, de... <rire> Okay. Euh, de, dans la même interview, Jared euh, a parlé aussi de euh, à quel point il utilisait de l'histoire comme une référence en le regardant euh, uniquement de la, de, la, de la position de, de l'imperlement afro-américain, afro donc africain, là, euh, et du coup, euh, en évitant euh, aussi tout ce qui est lié... Euh, alors, en évitant d'utiliser plutôt euh, la ségrégation comme une référence pas seulement pour elle-même mais aussi pour euh, le collectif de afri bra euh, en créant euh, de l'art pour Africobra, Jarel a fait euh, plusieurs euh, ornements uniques euh, utilisant euh, le corps comme vaisseau euh, de, euh, de la révolution et de l'identité euh, ces pièces euh, reflètent euh, le but du groupe qui était de, donc, du coup, de créer euh, l'esthétique afro afro-américaine, qui célébrait donc, le, le, le pouvoir noir et le, le, le sens de euh, la communauté. Euh, pendant cette interview avec euh, donc, The Never the Same Organization euh, à Chicago, Jaël a décrit euh, son, le travail euh, avec Africobra, qui, qui euh, inclut euh, faire des, du, du, du textile, euh, du dessiner de... Euh, des, dessiner Comment je dire design. Euh, du bah, du design ou, euh, Textile du design. Textile, du design textile. Du textile. Euh, avec de, la, la, du cuir. Euh, du, alors, ou euh, suédé. Alors là je pense que c'est le terme suédé mais je suis pas sûr. C'est suède, c'est un type de matériau non Je dirais suédé, c'est de la récupération peut-être. Tu vois ce non, que je veux non, dire Non, c'est un, un, un, ah, oui, un matière je crois. Ok. Et ensuite, qu'elle euh, qu euh, bah, qu faisait du tie and dye dessus, euh, de l'impression, de, de la, la peinture. De la screen print, c'est la uh, graphie. Ça peut être de l'impression, ça peut être n'importe quoi, mm -hmm. c'est pas forcément la scénographie. Okay. Euh, de la peinture à la main et euh, de l'applique. Euh, les, les, les pièces les plus connues euh, qu'elle a faites à ce moment-là sont euh, euh, donc euh, costumes révolutionnaires. Je dirais, voilà, et euh, la famille euh, Ebony. Alors, je ne sais pas comment on pourrait, euh, en... Je me rappelle plus du terme en, en français. Euh, et euh, le costume du mur urbain. Donc, le costume révolutionnaire, c'est un, un costume de, en deux pièces, avec le style de, de, de Jarel euh, de 1960. Le costume est en, est en tweed, il euh, n'y a pas de col et c'est un E-frame euh, e skirt, donc j'imagine que c'est un style de, de jupe, mais alors, je ne sais pas quoi, euh, qui euh, match euh, les, euh, les les tendances euh, de la mode du moment. L'ensemble incorpore aussi euh, incorpore beaucoup de couleurs. Alors, non, un, un, un faux bandolier, je sais pas ce que c'est, euh, très coloré, qui, euh, qui ressort et qui euh, rajoute du sel et du poivre. Euh, non, la couleur, épice, poivre. Qui, qui, non qui la couleur sel et poivre. Qui ouais, épice. Ah oui, qui tranche avec la couleur sel et poivre du costume, j'avais pas lu la suite, en fait. Euh, la, pi la, la pièce qui a inspiré des idées euh, à propos de, de, de porter des fringues euh, euh, pour, pour, les, pour, pour les manifestations et, les, et la révolution euh, a motivé donc le magazine Jet à écrire une pièce euh, qui s'appelle Black Revolts Spark White Fashion Craze. Alors, je vais même pas essayer de... Donc, la, la révolte noire euh, ignime, euh, ignite, comment on dit Full feu à, à la mode blanche quoi, euh, qui critique donc euh, le blanc. Alors du coup c'est quel blanc Parce que là c'est en petit W. Euh, et la et la mode et la mode mainstream euh, et son appropriation culturelle. Euh, le magazine est accusé euh, par le Monde de la, de, de, de la mode de euh... alors c'est pas band band band bandolier c'est pas, pas banderole c est, c est... Ou... déclenche ouais c'était ignite c'était ça euh, banderole j'imagine ouais, ouais porter une sorte de, de manif de manifeste je sais pas exactement comment on dire, porter un ouais je sais pas c'est un... le rapport politique quoi je pense pas du qui euh, qui si, qui euh, serait euh, un symbole de euh, des, pro... des, des, des des manifs euh, rigoureuses euh, contre les traitements faits aux aux Af afro-américains ouais donc ah oui ce serait euh, choisit un camp, quoi. Et, euh, Et tente de euh, tourner, de, de, de l'utiliser comme euh, accessoire de mode. Donc, en fait, il, il dénonce le truc. Quoi. Ok, super. J'en suis si en retard, pardon, je vais refresh. Non, non, mais il y a nous aussi. Euh, suivi par, euh, par un des termes un des thèmes de Cobra qui, euh, euh, donc, qui, euh, en phase, la famille noire, Jaël a fait, donc, la, la, la, le costume qui s'appelle Ebony Family. Euh, C'est un... Ça signifie... il signifie un symbole de pouvoir euh, au sein des, euh, des, des familles euh, noires. Euh, Ebony Family aussi euh, en phase euh, l'intérêt d'Africa Cobra et, euh, et de son influence euh, de l'art africain. En utilisant des, euh, des, euh, des couleurs euh, plutôt claires et vivides. Et alors, vivides, donc ça serait euh, flashy. Euh, et Cool Aid, alors c'est un terme qui, qui, qui, qui, est, qui est spécifique à ça. Je pense que Cool Aid, ça serait ouais, flashy vert, parce que je crois que c'est ça que le, la couleur de Cool Aid. C'est une marque. Il y a écrit This Cool Aid's color, where I play on the bright orange, cherry red, lemon yellow, lime, machin, Ouais, donc là, il, après, il cite. En fait c'est comme euh, si tu euh, faisais des, des. avec du stabilo quoi. En fait Cool Aid c'est euh, une marque de, de, de, de boisson je crois. Euh, ouais c'est ça, c'est une marque de boisson. Donc avec euh, du coup euh, orange euh, très clair, euh, rouge euh, cerise, euh, voilà, du, vous avez compris. Euh, Jarel a compris euh, du coup à euh, faire son costume comme un poster qui.. Euh forme un dashiki donc c'est un dashiki c'est euh, un, euh, une robe euh, traditionnelle de de l'afrique de, la, de, de ouest euh, cette euh, ce costume d euh, est très coloré euh... ouais. des euh, peint, montre montre, montre une... Une, une, une famille euh, noire qui porte et, et coloré qui utilise la formes réminiscentes hmm. du masque africain pour créer leur propre visage. Ouais ouais, parce que j'arrive pas est à. C'est réaliser... hyper non. long en fait. Je sais pas si on va y arriver. Il hein. si y a, a Revenant qui a trouvé, qui a, qui, a, qui a bien résumé le truc. Plus le temps passe, plus Nibbler sort du cadre et plus les yeux de Tresby se ferment. Non mais moi je suis en fait. Euh, je... Elle, elle faut est en que die, Je me en pose. Fait. Moi je suis en train de décéder. C'est <rire> long là. Alors je finis juste le dernier costume quand même. Le dernier costume, donc c'est Urban Hall Suite, celui qui va m'intéresser le plus, je pense, mm -hmm. euh, qui est inspiré par le graffiti et les posters de, con de concerts euh, qui euh, remplissaient les rues euh, et donc des, euh, des communautés afro américaines de Chicago. <coughs> Jarell euh, incorpore donc le, le, les désirs de l'Afrique Cobra en, en en faisant sur des images euh, avec un langage, euh, avec des images et un langage. Euh, ou l'image comme un langage plutôt euh, en faisant de euh, ce costume un symbole euh, où justement il y a tous les messages de la communauté euh, donc c'est un all over donc ça c'est les costumes qui sont euh, avec euh, plein de motifs partout euh, et donc le même motif partout plutôt euh, donc c'est des images d'un du, de posters qui, euh, qui dit des choses comme voter démocrate euh, comme des, des graffitis aussi euh, en blanc, avec des messages comme euh, Princesse Noire, euh, Miss Attitude. Euh, euh, voilà. Euh, pour continuer, euh, du coup, euh, elle a ré utilisé des, euh, des tissus euh, qui étaient euh, d'Africobra, euh, qu'elle a, qu a réutilisé et, euh, et ré ré ré ré réaménagé pour euh, créer quelque chose de plus... Euh, Merci, je prends. Euh, réutiliser pour, euh, pour faire quelque chose de nouveau. Elle a des petites pièces, des petits bouts, euh, de, euh, de choses qu'elle trouvait dans les, dans les magasins, pour faire des, des sortes de. de alors assemblage de. Donc, des patchwork, petite référence à patchwork, euh, qui ressemble à des briques, euh, des, euh, des rubans vieux, vieux, euh, en, en velours. Merci. Euh, ainsi que, pour faire le... Alors, des robots en velours pour faire le mortier. Donc, en fait, elle a fait une sorte de mur, comme s'appelle comme comme le, le... le costume. Euh, et ces petites, ces petites pièces de, de tissu ont, ont toutes des couleurs et des motifs différents, euh, incluant donc des... des bon, là, il y a des points, vous avez compris, les points des lignes, voilà. Euh, oula J'ai cliqué où c'est bon, c'était juste... c'est le même paragraphe. Et ensuite elle a incorporé donc les graffitis et les posters. Voilà. Donc Africobra s'identifie comme une famille, euh, donc comme une famille. Euh, ils, sont, euh, ils sont arrivés de manière coopérative et ont euh, permis de mélanger plusieurs styles uniques euh, au sein d'un euh, collectif et, euh, et en rendant l'esthétique donc collective. Euh, en faisant cela, le groupe a, a réussi à représenter l'unité euh, et la force d'un mouvement et d'un art, euh, tout en euh, mettant de côté les aspects individuels et euh, les restes, euh, et garder les styles de chacun. Voilà. Euh, malgré cette fin, cette unification... Euh, Afri euh, et l'image de, de famille de Afrique euh, le groupe a aussi, euh, a été, a eu la facilité de rejeter des, euh, des stéréotypes raciaux, euh, comme euh, la, le, le, le stéréotype de la famille de dysfonctionnelle euh, noire, euh, qu'on voit souvent d'ailleurs, c'est un cliché, euh, et euh, leur effort. Euh, a permis à, tout, à donner une voix à la communauté, une voix représentant un message euh, et un mouvement, leur message. leur message et un mouvement à travers art, leur art. Euh, Jay Jarrell et son mari ont continué à travailler euh, leur art, euh, art family, pardon, euh, leur art et leur, leur famille d'art plutôt, et, et, euh, pour un mouvement. Euh, que qui croyaient qui qu croyait avec le cœur quoi, avec tout leur cœur. Euh, et ensuite ils sont posés euh, en coalition. Alors j'ai pas compris, mais ils step away from the coalition. Ah oui ils ont ils sont ils, ils ont pris euh, ils sont mis un peu euh, de côté à quoi à l'écart. Euh, et Jarell euh, en face de la en présence influence. Ouais. Ils ont pas vraiment quitté le, la, le, le, le groupe, mais les directions de futur était différente, quoi. Donc ça, ils se sont plus ou moins séparés. Voilà. Euh, du coup, donc, n'est plus avec le, le, le collectif, euh, elle tient quand même à, à faire partie de, de, de cette famille, et euh, elle, elle est toujours un, aussi influencée par, par Afrique Roi euh, encore maintenant. Voilà, et après il y a une histoire d'interview, et on va faire letterwork, et on va essayer de se rappeler de quand c'était le... <rire> non mais je pense qu'on va pas lire letterwork, on, on peut... enfin c'est plutôt très récent là, on peut regarder est-ce qu'il y a des expositions... Oui parce que c'est vrai c'est et... 2015, donc ça reste... il y a moins de 5 ans, donc elle est toujours vivante, hein, d'après ce que je comprends. Donc là dans les expositions il parle aussi de trucs très récents... Ouais, et il y en a une quand même de 1965, j'ai l'impression. Mais euh, de toute façon, c'est des costumes, donc là, il y a clairement une monstration directe, en fait. Euh, sur les travaux de J.J.R.L. avec Afrique Cobra. Mm. Euh, du coup... On prend la date de son premier costume, du coup, peut-être hein. Ouais, c'est ça, je me suis dit. Et le premier costume, je crois que c'est, euh, du coup... Euh, c'est le plus connu, en fait. C'est pas forcément le plus... Voilà, ça. 68, 69... 68. Mm. 68 On se dit 68 Ok. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter après, non bon, bah je... <rire> Ça fait deux photos. Hein. <rire> ouais, ouais, non, mais là, je voit deux bon, photos et une... un bon portrait. Moi, je, je te laisse continuer, je vais me coucher. Quoi, non, non, mais, mais c'est bon, on va s'arrêter. On va s'arrêter euh, parce que je, je vois la die ouais, je... On est désolé en ce moment, c'est compliqué. Hein. Euh, voilà. On a essayé de faire en, du mieux qu'on peut, mais euh... là, il y a la fatigue d'hiver plus la, la picouse en plus. C'est compliqué. Et en plus là, j moi je... je suis en trance euh, sur, euh, sur la musique de Nandara. Sur... Non mais ça allait bien avec le... la lecture en fait. Très très bien. Et je vais prendre J.J.R.L. Et après on va regarder son travail peut-être mmh, parce que moi oui. je vois visualise pas juste et tout ce qu'il fait. en fait. Ah bah, je pense que ça va être les costumes qui vont être intéressants, après je sais pas exactement si on va voir autre chose. Parce que, bon. C'est bientôt fini. Pas besoin de s'excuser, non, non, mais t'inquiète, euh, c'est juste qu'on est, c'est euh, la fatigue, quoi. Mais pourquoi moi je disparais de la caméra au fur et à mesure Une me pause du semaine. non, pas... on va pas s'arrêter, euh, pour. Enfin, non. parce qu'on a déjà fait une pause. Mais là, moi, je, je pense que, ouais, c'est, c'est l'hiver, hein, moi, je pr... moi, je prends le cher à cause de l'hiver actuellement. Hein, moi, je prends cher parce que j'ai recommencé à travailler, surtout. Oui. <rire> En vrai. Euh, et du coup, je, on va aller chercher euh, sur Aware direct bien Ouais, bien. oui, tu peux. Non, en fait, ce qu'il en fait, qu faudrait faire, c'est que ça roule plus vite. Parce que là, par exemple, l'ordinateur, il, il prend trop de temps. Après moi le problème c'est que du coup, euh, si, je, si je vais me reposer quand je suis fatigué, euh, ouais, je, je fais vais dormir à 20h C'est hein. ça, je fais tout <rire> Je fais tout et euh, du coup euh, voilà <rire> Apparemment il y a un article où ils vont nous voulons une révolution... c'est contre-rendu d'exposition, Ça a l'air pas mal hein bon, je vous envoie le lien, comme ça on sait faire bien, Si vous êtes non, motivé euh, à mettre ça aussi dans le Discord, euh, n'hésitez pas Viens T'as mieux les maintenant. Hein ah oui non mais les, les siestes c'est la vie. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut arrêter de travailler. <rire> le monomaniaque. Euh, donc arrête de tomber les plaît merci le chat. Miam. Miam. Miam. Miam. Ah, mais tu t'es vraiment emmêlé encore une fois. Mais comment tu fais Oui, mmh, mmh. oui. Oui. Donc, par exemple, celui-ci, alors je sais pas, je me rappelle plus de la, bien de la description. Ah, si, ça, c'est le Revolutionary Suite, c'est celui-là. Ouais. Ouais, elle disait poivre et sel et tout, donc ça doit être ça. Ouais, ouais ça. Après, il y a le Bright machin, ça, ça doit être le... Ça, c'est le wall, Urban wall Suite. Donc ah là. bon Ouais. Et donc, ça veut dire que l'autre, sur le côté, c'est le... Ebony Family. Celui-là Ouais, sûr. Ouais, j'imagine. Ou alors, c'est un autre. Hein. Non, non, c'est ça. T'as raison, je pense. Mais, vous, on est Parce trop Parce que c'est le Dashiki, c'est ça qui... Non, c'est le Dashiki, c'était sur l'Urban wall je crois. Celui-là. Il est pas mal, en vrai, hein. mm. Ou alors, c'est celui-là, le tout à droite. Ouais, non, mais c'est... Non, le, le oui, Urban Wall, c'est pas celui-là. à droite, c'est celui-là. Non, mais en bas. Ah, celui-là La droite. <rire> <rire> waouh Celui-là, peut-être, Bonny Family. C'est un peu la blague aussi, Nina-Nani. Non, non, mais c'est ça, c'est Urban Wall, Revolutionary Suite, euh, et, et, et... Je pense que c'est ça. Parce que celui-là, je le... Ah, quoi quoique si, ouais, c'est vrai que ça se voit un peu. Ça peut être. Ouais, c'est si possible. Oui. C'est possible. Regarde le reste. J'aime bien, moi, le, le, mmh. le motif là, il est cool. Ouais, donc du coup, c'est clairement les trois pièces, ouais, c'est ça. Là. Mmh. Toujours dedans, hein, c'est fou. Depuis qu'elle est jeune. Mais je pense qu'elle a peut-être trop tapé. Hein. <rire> si tu portes ça bon, aujourd'hui bon, en manif, euh, tu te fais, ah tu ouais, te fais tu arrêter direct. Trop classe. Le mur, hein. il, est, il est vachement bon. Et en plus, là, il y a la, la version homme. Euh... Oh on perd des frames toutes les 6 secondes, mais c'est pas possible à Google. Oh, pardon. j'optimise des trucs pour pouvoir que ça me casse la tête Perd mmh. cette frame euh, dans, à chaque fois que je clique sur un truc euh... c'est une sorte de scrabble ouais le costume 3 pièces ouais donc là, il y a marqué Mingus donc ça, ça a l'air d'être euh, des... des euh, ouais, il y, y a Coltrane aussi. aussi. Ouais Je crois que ça, c'est des, des artistes euh, musiciens connus. J'aime bien le motif aussi. Mm. Les couleurs sont bien aussi. <rire> Donc ça c'est l'officiel je pense que c'est la première Là aussi elle a un costume par particulier Ouais ah, Donc là on, re on, on la, la voit porter un autre ça va bien ah, Attention on va voir le euh, Urban Out de près Ah là là Tu fais ronron au micro, je te crame. Et un bras du coup. Bon. C'est bon On y va <rire> <rire> Je m'en doutais. Bon allez, attends, je check. On fait le check, et on va faire déjà le topo de ce qu'on va voir à la moment Mais du coup pro. on a mis le... Euh, oui on a déjà mis le... Oui. La date. La date c'est Je sais plus, ben, sur oui, la frise moi été. tu sais je suis... Là, oui t'as euh, dormi, je ouais, J'ai ouais, dormi les yeux ouverts tu vois. Ouais, je <rire> sais. Donc il y a Barbara Jones Ogou, la semaine pro. Ah bah voilà, bah, tu t'as dit tu l'avais ouverte, elle est là. Bah voilà, Alors. donc euh, j'avais bien fait, je m'en doutais. Et, et à euh, partir de là c'est les nouveaux trucs. Et Marie Éléonore Godefroy... Ouais mais ça, c'est les trucs que j'ai mis en octobre, en octobre. En novembre. Et voilà, donc on aura fait le tour bah, de oui. l'été. Mais bah, oui, hein. C'est micro, non Ah, vous tu l'entends bien, là, Le petit chat, là, il qui kiffe. Bon, bah Ouf. voilà. Du coup, on a réussi à faire notre topo. Alors, est-ce qu'on s'arrête là Mais normalement, il reste pas grand-chose. Il reste euh, très, très peu d'artistes. Je pense que... Ah oui, il y a Taki qui nous a envoyé plein de trucs. J'avais oublié. Euh... T'as qui qui nous a envoyé, genre la salve quand, quand il y a eu le, le, le, le, le raid de l'anti-stream? Euh, donc, déjà, il, il, a, il, a, il nous avait sorti, euh, voilà, il nous a, il nous a sorti une sorte de masse de personnes, et, euh, et dont Tinamo Dotti Et euh, Tinamo Dotti je lui en avais parlé sur le fait que euh, que on l'avait déjà faite. Voilà, donc j'ai précisé déjà. Voilà, voilà, mais euh. Ouais, du coup novembre, euh, possible, possible. T'as vu, t'as vu, mais ce qui se passe, il se passe des trucs bizarres. Hein en anglais, on dit purophone. <rire> ok. Bon, allez hop. Euh, petit tour... Euh, ah non, peut-être pas ça. De ça. Hop, je ferme euh, ça, il n'y a plus besoin. Voici la frise! Euh, Peut-être pas si long. Voilà. Quel raid de l'anti-stream? Un raid de l'anti-stream de il y a pas trois semaines, non? Ouais, un mois déjà? Bah 19, euh, non, 19. novembre? Non, ça fait. Un, ça fait Alors, euh, j'ai vu l'anniversaire de une belle sur, euh, sur cette chaîne, c'est pas encore tout de suite, hein, je crois. C'est pas encore tout de suite. Euh, non, non, c'était le 19 novembre. Le... Celui qui m'a amené ici? Non, bah non! C'était un autre avant, il y en a eu plusieurs. De il, a, il, a, il nous a raidé trois fois. Donc du coup, là, le dernier, c'est euh, celui qui a ramené euh, Bichette et compagnie. Bichette nous suit aussi. Et euh, euh, le deuxième... En fait, Kiritaki, qui est dans les chats euh, en ce moment euh, assez souvent, euh, c'est une des personnes qui euh, avec qui je parle le plus sur le Discord de, euh, de Histoire Crépue. Parce que est, on qu'on est les seuls à... Enfin en ce moment c'est lui qui partage le, le, le plus. Ouais alors je sais pas si on va faire les anniversaires de, des followers mais ça serait marrant. Bon. Moi je euh, décède. Voilà et moi je vais vous envoyer quelque part comme ça. De toute façon et je crois qu'il y a l'anti-stream qui, qui va finir en plus. Mais je, je, vais, je vais regarder. Et je crois qu'il y a, a peut-être encore le stream de, contre la mucoviscidose. Je pas. Moi j'essaie d'être plus réveillé la semaine prochaine Ah sinon il y a Delphéa Ça fait un moment qu'on qu n'est pas allé voir Delphéa Ouais Delphéa très très vas... <rire> Coucou à la caméra ah. <rire> <rire> <rire> Bon C'est la fatigue et En plus euh, le chat est en train de s'en mêler dans les fils Donc je vous envoie chez Delphéa et, euh, et on se fait des... des, des voilà, on, on se dit au revoir, hein. bisou, bisous, merci d'être avec merci nous. merci d'avoir été là, euh, c'était cool, heureusement que vous étiez là, sinon on, on, on tenait pas. Dos, on serait de dos, A plus, à Les plus. Des bisous. Attends, attends, attends. attends. Euh, faut juste attendre un peu, parce que euh, je peux pas envoyer le raid tout de suite, vu qu'il y a le décalage. Oui, oui, oui. Oh, le chat.